Bonsoir tout le monde et bienvenue comme tous les mardis avec Idé Koun. comment ça va Idé Koun Salut Victor, salut le chat, salut tout le monde, très content d'être là les gars. Ouais, bienvenue euh, sur la chaîne de L'AS Monaco pour Mardi Débat, tous les mardis de 19h à 20h30. Aujourd'hui on a deux invités incroyables, franchement je suis comme un fou de les avoir, on vous a pas menti. Je vous les fais voir, Sébastien Abdelhamid et Bruce Granek. Salut les gars, <rire> les salut. salut les gars. Salut. Comment salut. ça va les gars Très bien, voilà, merci tranquille. pour l'invite, très content, hein, en bonne compagnie avec Bruce, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas papoté ensemble en plus. fan de la Série A. Euh, <rire> voilà, super content de vous retrouver, Luthor, Idekun, c'est toujours un plaisir. Merci toujours. les gars, merci. Euh, bon, est super content aussi. Bon, on va vous présenter quand même. Euh, bon, Bruce, le gout de, de jeux de foot sur, ah, sur YouTube, on peut au moins dire ça. Euh, champion du monde FIFA PES quand même. Euh, toi, tu es euh, le seul qui Attends, a fait les deux. Ouais. Ah, quand même. Bon maintenant ça date, non, respecte, ça, ça hein. commence à dater, on respecte <rire> quand même mais ça commence à dater, <rire> il m'a exterminé. <rire> non, même tu te rappelles, Seb, on avait fait une vidéo il ouais. y a longtemps en plus sur FUT mais ça date, c'était il y a quoi il rappelle euh, très un bien. speech, 10 ans au moins, je sais plus. Ah, c'était ouais. au tout début, au tout, tout, euh, tout ouais. début. Ça fait bien ouais 8 ans, un truc comme ça, hein. facile. Une époque où les jeux de foot étaient plutôt cool. Ah, oh là, ça commence ah, le débat. Ça commence à Et Seb, bon, alors Seb, te... là, pour faire la présentation, ça va être long. Euh, bon, animateur, <rire> présentateur télé, notamment d'une de mes émissions préférées dans La Légende. Oh, c est c est gentil, ouais. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Euh, ah, bon. ma... Même euh, il fait... maintenant, il fait des créations de, de vêtements avec euh, des trucs incroyables, notamment un hein, truc qui va arriver. Ah, hein. des collabs, il y en a une là qui ouais. va arriver en janvier, je crois. Bah, J'ai pas le droit de ah, dire quand, mais c'est bon. presque janvier. Bientôt. Voilà, je... voilà. Incroyable. Donc, Bientôt. Euh... Donc voilà. Et aussi euh, fan de la Juventus, de foot et de jeux vidéo. Ah, expert en jeux vidéo et expert en jeux de foot. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là. Bah, je suis un passionné avant toute chose hein. franchement le jeu de foot moi c'est le truc qui me qui habituellement me faisait tenir un an sur un jeu et, euh, et je kiffais euh, c'est cool en fait de, de, de faire ce, vraiment ce débat et cette thématique et, et qui plus est avec Bruce parce que il euh, bah, y a le côté vraiment expert et pro avec Bruce et euh, que, que j'ai connu euh, déjà à l'époque PES il y a très longtemps. Euh, lors de ses, ses premiers titres et, euh, et euh, moi j'ai un côté plus euh, amateur hein, évidemment mais je suis, je suis aussi un, un vrai vrai passionné et, et, euh, et depuis euh, maintenant bah, et on peut dire quasiment 30 ans de jeux vidéo de foot même 30 piges donc euh, donc euh, c'est plutôt cool d'avoir cette cette évolution sur finalement un débat et un sujet qui a évolué avec le temps là où Exactement. il n'y avait pas de débat il y a encore quelques années. Exactement, Exactement. notamment à, à cause des réseaux sociaux. On va en parler longuement dans ce débat. On n'est pas des anciens, on est, on est des mecs d'expérience. Voilà, On va dire ça comme ça. Je vous Exactement. rappelle les amis, euh, mardi débat, il y a trois parties. Les infos sur nos jeux de foot. Ensuite, on va passer à la bagarre, au débat. Et à la fin, on répondra à toutes les questions du chat. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous avez des questions. Bah, les amis, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les infos de cette semaine. C'est parti Cette semaine, il n'y a pas eu énormément d'infos sur nos jeux de foot, on va pas se mentir les gars, mais avec découne on avait quand même envie d'avoir votre avis, notamment sur deux jeux euh, qui vont arriver, donc voilà, je vais vous en parler. Alors cette semaine, il y a eu une info quand même, c'est qu'il va y avoir une mise à jour sur PES 2021 mobile, non. mobile, Alors, ouais, donc on en va fait, comme ça, enfin. bah, ah, ouais, écoute, on attaque euh, dans le vif du ciel, j'ai envie ouais. de chauffer un peu Seb, Bruce pour t'expliquer te... Pour te... Pour un peu ce qui se passe, allez T'as appris qu'il y a un truc qui est sorti là, e football, qui finalement est repoussé à... au printemps, d'accord Le honte quelle... Voilà. Attends, mais attends, c'est pas tout. On comprend rien. <rire> <rire> <rire> attends, mais je peux faire pire, parce qu'à la base, il devait sortir le 30 septembre, mais finalement, c'était qu'une démo. Le jeu devait sortir le 11 novembre, qui est finalement repoussé au printemps. Voilà, déjà là, ça bégaye. Mais repousse au printemps. Ils font quand même un season update pour mettre à jour les équipes et puis euh, les maillots, mais que sur le jeu mobile. Voilà, pas sur les jeux consoles. Et voilà, voilà. Excuse-moi, Luthor, le bordel, quoi. jeu mobile et jeu jeux consoles Bah, sur le 21, oui. Parce que oui, ça, c'est -ce sur, sur console. Hein. Ça, c'est sur le 21 que je te parle. Ah, oui, sur le 21. En fait, le délire, ouais, parce que c'est Bruce, en fait, il y a des gars de la communauté, enfin, une partie de la communauté a euh, demandé, tu vois, à réclamer qu'on prolonge, entre guillemets, euh, encore une fois, PES21 en mode, euh, bah, en attendant le printemps et du coup, la sortie du nouveau jeu, histoire d'avoir les maillots, bah, de pouvoir ah, jouer sûr, le minimum simplement fonctionnable. Et en fait, du coup, il y a une communication positive, mais uniquement pour les joueurs mobiles. Du coup, les joueurs mobiles le auront cette mise à jour, sauf que si c'était sur console, bah... Il y a la patience en vrai, tu vois. Du coup, c'est très. C'est une jodesse. honte. qui découle laisse-moi te dire, c'est une <rire> honte. <rire> Allez, c'est ta C'est ton c'est ton le moment. 20... Mais le PES 21, moi, je l'aime. J'ai beaucoup d'affection pour ce jeu. Vraiment, je l'aime ouais. beaucoup ouais. sur euh, sur console. Je joue pas sur mobile. Mmh. Honnêtement, quand tu vois la bouse intégrale qui nous ont fait, ayez au moins un minimum, un tantinet de respect pour les joueurs. Et donnez-nous les maillots sur console, une petite update, on n'en a rien à cirer, touchez pas au gameplay, touchez à rien, laissez-nous jouer avec les équipes actualisées et ouais. puis voilà, ça sera déjà ça, monde de Charlot. Konami, après moi, je ne suis pas aussi connaisseur que vous, parce que bon, j'ai un peu décroché de PES, mais j'ai vraiment l'impression que leur priorité, de toute façon, c'est tout ce qui est mobile ou ces trucs-là, quoi, non Bah, là, bon. je vous pose la question, oui. quoi. Bah, tu, es oui. Mis, oui. Sur, oui, sur, tu sur sais, oui, c'est le cas. Sur un sur boost cas. pour te donner un truc, toi qui ça va te parler, tu as été champion du monde euh, sur PES, le, la fin de frappe, tu vois, maintenant, c'est plus carré-croix, c'est R1-croix. R1 ah ouais. C'est okay. R1. En fait, c'est R1, c'est fait fin de. C est, c est, tu vois, ça n'a aucun. Ah ouais, c'est pour les ils anciens, ça doit, bon, hein. mal, ça doit bah faire mal. Oui. En fait, ils ont vraiment anciens. fait une césure avec les PES. D'ailleurs, ils ont changé le nom pour finalement oui. proposer un jeu. À la base, le concept est pas mal de se dire, c'est un jeu qui va être cross platform tu vas pouvoir jouer. À la base, le concept bon, est oui, bien, ça. mais, ah, mais c'est Tu la la pas mélanger. Ça devait être mobile et console. Du oui, coup, ça devait être... mais Tu ne peux pas ouais. faire un truc mobile. Là, je suis d'accord avec Seb. Pour moi, c'est de base, c'est honteux. Je veux dire, ça veut dire qu'en gros... Tu privilégies euh, mobile, mais console, on sait que les possibilités sont... Bah ouais, mais vous, vous, vous l'avez Toi, tu le captes tout de suite parce que tu as l'habitude. Mais en fait, dans le monde euh, des mecs euh, lambda, ils se sont dit, ouais, ça va être trop bien. Au moins, il y aura plus dix ans d'attente entre les matchs. Non, vrai. mais Luthor, excuse-moi, mais dans le monde lambda, les gens ne jouent pas à PES. Déjà, dans un <rire> premier vrai. temps, il faut, faut être honnête. Et dans un deuxième temps, là où Bruce a complètement raison, c'est que Konami, le, la, la boîte Konami, pas que sur PES, Gagnent beaucoup d'argent avec le jeu mobile ouais. et c'est leur première source de revenus, ça et les pachinko donc les, les machines à sous. Euh, ça, au, un carton, ça. Donc, mmh. euh, c'est euh, une chose que nous, on n'a pas, on, on pas vraiment en, en, en vision ici, mais c'est une réalité. Et ce qui fait mal au cœur, quand même, c'est que se dire PES avait une communauté, avait un vrai jeu, un vrai mmh. potentiel. Qu'est-ce que Konami a fait Ils ont dit Ah, oh, si on foutait le feu à la baraque. Hop là, ils ont lancé une allumette, ils ont mis de l'essence, ils ont regardé le tout cramer comme dans le même avec le, le, le chien qui est assis dans, dans une <rire> maison en dessous. <rire> fine. <rire> ouais, c est c est ça. En fait, c'est en fait, ça. Le problème en fait de PES, c'est que Beaucoup, beaucoup ignorent que le jeu a fait des améliorations au fur et à mesure des années, notamment depuis PS15, les gars. Et en fait, bah, toi-même, Seb, on en parlait même hein, chez Konami, oui. ensemble, pendant des annonces, vous voyez pour les playtests ou autre. Oui. La problématique, en fait, c'est que d'une année à l'autre, on n'avait pas cette continuité. Tu vois, il y avait des modes de jeu qui disparaissaient, des façons de faire qui, ah. qui disparaissaient. Et quand on est arrivé vers 2017, on va dire 2018, 2019, bah, on s'est dit, c'est bon, on a notre moteur, on a notre ADN, il y a l'ADN PES Next Gen qui est arrivé. Et en fait, PES 20 est arrivé avec des nouveaux codes, 21 pareil, et là encore une fois, il y a une nouvelle tendance, et comme le disait Bruce, ouais, moi je te le dis clairement, il y a une tendance qui est archi mobile. Le jeu quand tu l'allumes, même la bêta que tu as testé, Bruce, tu me le disais même juste avant, avant qu'on lance le live, bah, ça te rappelle un peu le, le mobile, tu sais, le petit ah ouais. cercle en bas des joueurs, l'air de ouais, tout ce que tu as. C'était clairement un, un jeu mobile. ouais. Ouais. après, après euh... Plus Nokia 82 disque iPhone, <rire> hein. euh, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est vrai quoi, ouais, même graphiquement, même les, enfin, les téléphones de maintenant, c'est, je veux dire, c'est capable de faire tourner les jeux en plus. Franchement, sûr. graphiquement, ça commence à être très propre. Donc c'est là où tu vois que c'est, de l'abus Konami, ouais, ils ont fait ouais. pareil avec euh, de non pas mal de licences maintenant, hein, mmh. des MGS, des Castlevania, des bon malheureusement. Euh... Ils prennent ce chemin, mais comme vous l'avez dit, c'est les communautés historiques et qui suivent ces jeux-là qui en pâtissent. Mais malheureusement, bah, c'est ça. Oui, hein. Après, tu l'as dit, Seb. Oui. Tu sais que même cette année de Covid, leur chiffre d'affaires a augmenté grâce au Pachinko et aux jeux mobiles. C'est un des mais seuls. Ça, ça, éditeurs. ça ne m'étonne pas. pas. Mais justement, quand tu fais de l'argent ailleurs et que tu as des licences aussi puissantes que ça, euh, tu en as cité quelques-unes, que ce soit MGS, bon, c'est compliqué parce que Kojima est parti. Mmh, mais ouais. tu as Castlevania, tu as PES où euh, tu as une bonne fanbase qui te dit bah, « ton jeu il est bien en fait, regarde, tu devrais juste ajuster ça, ça, ça et ça » et le mec t'efface tout, et te refait tout, un truc, tu comprends rien, tu te dis « c'est zinzin ». Et tu as juste à voir comment euh, ça s'est passé, même en interne, en France, avec, euh, avec euh, certaines personnes qui faisaient un boulot extraordinaire depuis des décennies, tu te dis « mais euh, ça va pas la tête ». Moi j'ai l'impression réellement que euh, c'est une gestion… De, de, de grande ampleur qui est catastrophique. On rappelle catastrophique. que Seb, il fait allusion au fait que maintenant, chez Konami France, ils ne gère plus du tout les jeux de foot. Maintenant, c'est full Non Et ouais. ils se sont séparés euh, d'une dame extraordinaire, de, de Stéphanie, qui, ouais. qui faisait un travail incroyable, qui a lancé la PES League, qui a, qui a, qui a fait des, des choses incroyables pour Konami et pour euh, PES, au moment où on avait un PES digne de ce nom, où on pouvait rejouer, évidemment... L'écart avec FIFA était déjà bien trop creusé. On, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en vrai, ça faisait une autre proposition. Aujourd'hui, en face de FIFA, la proposition, c'est quoi Leur e-football, Saras, là, ils n'ont même pas été capables de le sortir. Ils ont fait un jeu en kit. Ça, ça me rappelle les trucs altaya vous savez Ils vous sortent des magazines. <rire> pour construire pour construire ta figure à une préférée d'abord les deux premiers trucs ouais. et après ouais. ça vaut trop ouais. rush t'arrêtes <rire> au bout ouais. du 700 trucs t'as ouais. enfin la. Ouais. c'est une honte je vous le dis honnêtement ça me fait mal au cœur mais c'est une honte bon bah ça les amis c'était juste la première info c'était pas le débat encore ouais. on est on est déjà on est déjà chaud <rire> on va se on va se on va redescendre un peu l'autre info c'est euh un prochain jeu de foot qui nous a sorti aujourd'hui même son premier trailer c'est goals alors je rappelle que goals va pas sortir avant de nombreuses années parce qu'ils sont juste au début du même pas développement et pour l'instant ils recrutent apparemment donc voilà c'est ah pour... bon ouais ah oui goals euh, oui oui goals c'est pas avant plusieurs années par contre ufl les amis ufl vous en avez entendu parler bruce en a entendu parler d'ufl on a entendu parler. Après, euh, bah, c'est comme tout. Il faut en voir un peu plus. Pour le moment, le problème, c'est que c'est bien parce qu'on a envie de voir de nouvelles licences, d'autres choses. Parce que c'est clair que les, les jeux vrai. de foot ces dernières années, on n'est pas fan. Donc, on a envie de voir d'autres propositions et peut-être un côté un peu plus simulation. Euh, le truc, c'est que maintenant, on a tellement été déçus ces dernières années que... Moi j'attends de voir, j'attends de tester, j'attends de voir du gameplay, à quoi ça ressemble, parce que voilà là, on a des annonces de nouveaux jeux de foot, ce que tu veux machin, mais on n'en sait rien pour le moment, c'est oui. ça la vérité, donc euh, plutôt que de... Tu vois, d'espérer quelque ouais. chose et d'être déçu. Moi maintenant, avec les jeux récemment, euh, je me dis d'entrer que, bah, de toute façon, j'en attends pas grand-chose. Et s'il y a une bonne surprise, tant mieux, tu vois. UFL, je, ra je rappelle quand même que au, au mois de janvier. as fait une nous... super vidéo dessus, hein, Luthor. Ah merci. Super euh, vidéo. Euh, où tu vas chercher euh, la vérité sur le jeu. Ah toujours. <rire> <rire> <rire> toujours. Cliquez. Je rappelle que euh, en, en janvier, ils vont nous montrer du gameplay et que je pense ça c'est mon avis perso que ça sortira peut-être premier trimestre en tout cas c'est mon avis donc ça, ça va quand même arriver ça sort très prochainement alors vraiment oui, ça c'est Oui c'est très très prochain tu sais c'est un okay. peu c'est un peu pas une bonne idée déjà je bah, pensais pas que ça arrivait aussi vite perso tu vois là tu me l'apprends bah, après à voir on, on en voir, parlait mais avec... mais... on en parlait dans un dernier débat ils ont un peu fait le style tu sais euh, Valorant c'est-à-dire que ils ont montré euh, très vite euh, très rapidement des choses et hop Valorant est sorti trois mois après même pas le début et en fait qu'ils étaient déjà très avancés de toute façon voilà. c'est qu'ils sont dessus bah ça fait cinq an, voilà. ans depuis 2016 okay. pourquoi pas après c'est après c'est dommage de sortir enfin euh, là en, en cours de saison ça fait un peu bizarre c'est en ça je disais que c'était pas une bonne idée de sortir euh, ouais. à ce moment là en, mais en, en ouais. vrai ça peut peut-être instaurer une nouvelle dynamique ouais nouvelle en vrai Seb, tu vois en vrai Seb moi je me dis je suis d'accord avec toi par rapport euh, bah, à la saison de foot à entamée etc tu dis bon c'est un peu tard mais en même temps on a en face un e-football bah, qui n'est toujours pas sorti. en fait, C'est-à-dire que le jeu, on l'attend toujours. Il ne sortira pas. Et tu as quand même aussi pas mal, tu as aussi la communauté FIFA qui s'essouffle un petit peu. Forcément, on le voit sur les réseaux. Les mecs attendent un peu de concurrence, un peu de nouveauté. Ouais, coup, on vous... le voit sur les réseaux, mais on voit aussi les ventes. il ouais, aussi... y a aussi la réalité des ventes. Ouais. Ça fait des, des années qu'on dit. Ça fait des années qu'on dit, on voit l'essoufflement le, de la communauté FIFA. On ouais. voit que les gens en ont marre, que les joueurs mmh. FIFA ne sont pas satisfaits. Et puis on voit les, on voit les, les chiffres. Ouais, ouais. anticipez, on pas le débat. anticipez, on anticipez pas le débat, anticipez pas le fait, débat. Juste pour re revenir là-dessus, je pense que le timing, je suis d'accord avec toi, parce qu'en termes de saison, ce que tu veux, mais en vrai, ils peuvent ramasser pas mal de mecs qui sont... Parce que c'est vrai que sur FIFA, pour être euh, très FIFA, les gens sont lassés de plus en plus vite, tu vois. Là, il y en a déjà qui ont arrêté le jeu, il y en a qui continuent parce que l'addiction affute. tu vois. Voilà, et puis il faut un jeu de foot et il n'y a que ça. Et je pense que si le jeu est cool pour le coup et propose autre chose, ils peuvent quand même attraper des, des joueurs en vol qui ont un peu lâché l'affaire avec FIFA, tu vois, ramasser un petit peu des joueurs. Moi, perso, en tout cas, si le jeu est vraiment sympa et que c'est une bonne alternative, moi, ça peut me chauffer de, de fou, par exemple, tu vois, je, je, ah je te donne mon bah toi, Bruce, Et rien n'empêche, euh... je joue à deux jeux, tu vois, tu peux ouais. faire un peu de FIFA pour le mode fut, parce que fut, voilà, même si c'est parti en vrille totalement, je trouve depuis quelques temps parce qu'il y a beaucoup trop de cartes et tout. Ça reste à la base un mode qui peut être addictif et il y a quand même des bons côtés. Et tu peux, pour le côté peut-être plus simulation, s'il l'est, bah jouer à un autre jeu de foot à côté. tu vois. Toi, de toute façon, au cours de la saison, en général, au bout arriver à un moment, tu fais moins de FIFA. Et puis tu te mets à faire du FM, à faire d'autres jeux. Donc, euh... voilà. mais, mais je pense que stratégiquement, c'est peut-être pas bête. Imaginez si ça sort avant, en plus, il si football, ils peuvent vraiment… Euh... C'est terrible, être... franchement. Quand bah, même. Hein. Les gars, arrêtez de parler en du en football, en les amis. On est obligés. Hein. Moi, accepte, je suis d'accord avec Seb, je ne suis pas dedans, mais je pense que c'est foutu. Pour ce... <rire> et, et honnêtement, Bruce, on a déjà eu plein de fois des discussions autour de FIFA, PES, toi et moi, ces, ces dernières années. Et, et je n'ai jamais euh, caché le fait que j'aimais beaucoup les derniers PES. Et euh, parfois, j'affrontais je, je, je, je, je, je, des gens qui étaient convaincus que le jeu était mauvais, etc. Et, et je faisais valoir mes arguments. Mais aujourd'hui, honnêtement, il n'y a zéro argument pour ce e-football c'est zéro. zéro, Bruce, commas. je me rappelle, à l'E3 2019, tu avais testé PES 2020, du coup, <rire> et tu avais dit que le jeu était bien, mais que bah, comme d'habitude, il ouais. n'y avait rien à faire sur le jeu. Toi, tu as toujours été franc et... et il clair. y avait, ouais, je crois que c'était ce PES-là où vraiment au niveau gameplay, je trouvais ça sympa. Après, c'est là où FIFA a été, a été fort, c'est qu'ils ont conditionné tout le monde, et en termes de contenu, même si c'est dans l'abus, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, et PES, j'ai pas compris, enfin le, le mode euh, bah, qui est en, qui est équivaut à fut, j'ai je sais pas ouais, MyClub, je trouve c'est ils ont pas poussé assez le truc quoi, je vois même ces dernières années tu tournes vite en rond, ah, oui. ok FIFA euh, peut-être le tu sais les, les taux de drop des gros joueurs c'est un peu trop dur et tout même si cette année c'est un peu plus simple mais voilà mais autant PES, PES... À 95 voilà ah ouais bon, ça, ça va ça va autant euh... PES ouais, dérange euh... pas. PES, tu euh, avais tout trop rapidement, et je trouve qu'en termes de contenu, oui, ça manquait, mais au moins le gameplay était, était plutôt cool j'ai trouvé moi. Ouais. Ouais. Bah, c'est souvent le, la discussion qu'on avait justement, parce que moi je me focalisais sur le gameplay, parce que je jouais uniquement en versus ou en division en ligne. Donc en fait, tous les autres modes de jeu, bah, en fait, il n'y avait pas grand, il <rire> n'y avait pas ben... de manière, donc ça ne m'intéressait pas en fait les autres. Moi, j'étais vraiment division en ligne et versus. Donc c'est vraiment le moi, ce qui m'intéressait, et là où je trouvais Vraiment que PES était bon C'était sur le gameplay Après tout le reste ouais, bah. clairement pas un jeu Pour streamer Ou faire des, voilà, du contenu Et eh ben messieurs Merci pour euh, Avoir réagi à ces infos Mais je vous propose maintenant Qu'on qu passe au petit débat Ce qui nous intéresse le plus hein. ah. ouais, La bagarre Le débat C'est maintenant Ah petit... Il manque un le truc. jingle le... voilà le, le jingle malheureusement qui est, qui, est, qui est resté qui est resté chez lui et du coup bah on va on va quand même structurer ce débat on va quand même stru structurer pardon euh, ce débat et on va commencer par bah, euh, l'impact des joueurs sur l'évolution du jeu et même des jeux là je vois que Bruce il, <rires> il fait une tête euh... Parce que j'ai ce débat un milliard de je fois, je sais, euh... je sais, et, et, et l'année dernière, d'ailleurs, tu avais, avais fait le buzz en, en, avec euh, un petit truc qui, était pas mal tour... qui avait tourné sur les réseaux, où tu expliquais que c'était euh, en gros la communauté, euh, le... comment jouer la communauté qui rendait le jeu mauvais, en gros. Ouais, bah pour moi, les, les deux sont liés, je veux dire. Euh... Ils ne sont pas fous. Ça s'adapte en face. Et si FUT, c'est devenu une priorité, peut-être au détriment du gameplay, et ça se voit sur les matchs, hein. j'ai encore ce débat euh, toute la semaine, où il y a une partie qui est d'accord, une partie qui n'est pas d'accord, où maintenant, bah, vu que FUT Champs, par exemple, euh, quand tu perds un match, tu as un point... Euh, quand tu gagnes, tu as, euh, bah, as, as plus de points. En fait, les mecs, dès qu'ils ont fini leur match, ils ont atteint leur rang, bah, ils mettent des CC, ils quittent. Du coup, des fois, tu fais 3-4 matchs de suite, tu tombes 3-4 mecs qui se mettent un CC, qui quittent. Pour certains, c'est normal de faire ça et c'est bien vu. En mode, faut s'entraider, c'est la commu, etc. Et moi, quand je gueule là-dessus, je dis mais les gars, on s'amuse à la oui. base. Les, les mecs, ils me ben disent, genre. mais c'est qu'un qu jeu, tu prends trop ça à cœur. Bah, je leur dis, mais justement, c'est qu'un jeu. Le but, c'est de jouer et gagner. Pourquoi vous mettez des CSC pour quitter le match En gros, c'est beaucoup ça en ce moment, FIFA. Et j'ai l'impression qu'il y a bah, les plus jeunes, entre guillemets, eux vont trouver ça normal. Et peut-être, nous, boomers, on va se rejoindre là-dessus en disant qu'à la base, on joue pour gagner, s'amuser. Voilà, tu mérites ton match, tu le gagnes. Et t'as pas donné de victoire, c'est limite. Là, il y en a, ils vont t'embrouiller en mode oui, Ah, c'est ça rat, le pire es un rat, t'as atteint ton rang, tu peux plus aller chercher autre chose. Par exemple, la dernière fois, j'étais en 16-0. Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être viser le vin, tu vois, ça m'arrive pas tout le temps en fut de chance. Et il y a des mecs qui m'ont dit, mais ils commençaient certains à me dire, mais qu'est-ce que tu fais, wesh, ouais, donne tes victoires, tu peux plus rien chercher. En mode, ils te disaient, mais t'as un rat, tu vois, c'est pour te dire à quel point il y a un décalage maintenant qui est assez fou. Ah ouais. Mais c'est un genre en coop ou c'est co un genre versus Bah les mecs, non mais, vraiment, mais euh... déjà faut savoir que fut, hein, c'est de la coop maintenant parce que les mecs à, 4, à 70% du temps ils laissent l'ordi faire tout pour eux, ils laissent l'ordi <rire> là des photos, ils abusent de ça, t'as déjà plus l'impression de jouer contre l'ordi que contre le mec, et en plus de ça les mecs ils vont t'embrouiller quand tu donnes pas des victoires, c'est ce que je dis les gars ils veulent juste des cartes, il y en a qui le disent, ils veulent les cartes, tu sais avoir les victoires, les cartes et le gameplay ils s'en battent les reins, tu vois, nous on avait cette notion un peu de mérite de vouloir progresser et tout, j'ai l'impression, ce n'est pas qu'une impression, quand tu joues les matchs fut, vu le style de jeu des adversaires qui la plupart du temps sont dégueux parce que ça joue sur toutes les douilles possibles et inimaginables et ça force dessus, les gens la plupart sur ce jeu maintenant veulent juste les cartes, paquer leurs cartes, le gameplay, ils en ont rien à foutre, si mmh. ils peuvent expédier. Leur 20 matchs fut champs en 5 minutes et avoir leur carte, c'est très bien pour eux. Il y a Mino eux. qui est, est venu ça, en fait. troller dans le, dans, le, dans le chat. Il le peut pas que ça en fait. ouais. et Mino, bah Mino c'est le porte-étendard tout ça. Il a un jeu dégueulasse. C'est <rire> hey, bah, a... un pro. Est un pro. Les, les jeunes, ils le voient et ils se disent Ouais, on peut gagner de l'oseille en jouant comme ça. Tu m'étonnes. L'autre, c'est Metaman. Il a un jeu dégueulasse. faut, il faut vraiment avoir un... 70 ouais. ans et être gris pour pas donner les wins. quelle enfoiré. Ouais, c'est un troll, C'est ce... voilà, un troll. Mais oui, non, mais tu l'as dit, Bruce. C'est fou en plus de, de se faire embrouiller. Toi, tu veux juste jouer. Moi, Exactement. ça m'est arrivé aussi. Hein. J'étais à bon, j'étais pas à, 16, à 8, mais voilà, il me restait deux matchs. Mais je voulais faire mes matchs parce que moi, je... c'était pour jouer. Et les mecs, ils me disent, oui. pourquoi tu ne donnes pas les wins Je ne suis pas pour jouer, parce que moi, je veux jouer. <rire> c est, c est... Ouais. Et il y a il des mecs, carrément, jouer. ils font Futchamp, ils, ils rachettent les 20 matchs juste pour avoir les cartes rouges. Mais ça, c'est ouais. incroyable. C'est incroyable. Mais alors, Honnêtement, tout ce que vous dites, là, je ne comprends pas tout parce que moi, je ne joue pas à fut. Mmh. Euh, mais c'est justement tout ce qui ne me donne pas envie de jouer en vrai. Parce que, euh, Bruce, t as, bien, t as bien résumé. Moi, quand je mets mon euh, jeu de foot, j'ai envie de jouer. En vrai, j'en ai rien à péter que si je... Enfin, je suis pas là pour faire du calcul mental. Sinon, je prends ma calculatrice. Si je veux des cartes, je vais acheter des cartes Panini ou acheter des NFT, les gars. À la base, c'est un jeu de foot. On est là pour s'amuser, il y a de la compétition il y a la volonté de, de gagner de prendre le pas sur l'autre faut que ça reste évidemment dans, dans un esprit compétitif et bon enfant mais moi à la base quand je joue un jeu de foot je veux gagner le reste j'en ai rien à cirer si je perds euh, ou si je fais match nul je vais pas commencer à aller dire à un gars Eh, hey, s'il te plaît on fait un match vas-y laisse-moi gagner hein, parce que je dois récupérer des points honnêtement pour moi c'est ah, hein. ce que vous racontez là c'est impensable dans mon esprit de boomer qui euh, aime euh, Alors, Ça le, va revenir. foot le... à... et le jeu de foot. Vraiment. Toi, vraiment. I'mad. Imad, tu n'as pas incroyable. vraiment ce stade-là. Bah, bah après, moi, c'est surtout… Euh, bah, là, on parle vraiment d'un truc spécifique, oui. les mecs, qui donnent les wins. Après, en vérité, moi, je pars du principe que le online, bah, c'est comme la vie. En fait, c'est comme un espace public. Dans la, voilà, des fois, dans la rue, tu as des fous. Tu n'as pas forcément que des mecs… Euh, ultra fair play, qui, voilà, qui ont envie de jouer au football ou quoi. On leur propose un jeu, c'est une place publique. Il y a des adversaires qui sont, voilà, qui sont, qui sont éclatés, qui vont t'insulter ou quoi. Mais c'est toujours le risque, en fait, d'avoir, entre guillemets, des cancers, des toxiques, des mecs qui jouent de telle ou telle façon. Je pense que si tout le monde a un travail à faire sur soi, en mode, bah, c'est un jeu vidéo, je le lance et peu importe. Enfin, si vraiment, j'ai envie de ne pas avoir cet aspect-là, bah, je suis en offline parce que depuis ah, la mi des temps, euh, moi je joue euh, en online depuis PES 10 Et tu as toujours des mecs tu sais, qui, qui ont des, des comportements ouais, mais, bah, chelous Je ne suis pas d'accord C'est hein. différent, c'est totalement différent ce que tu dis là Parce Pourquoi que des, des comportements chelous en online Évidemment il y en a Il ouais. y, mmh. y en a sur PES etc Mais là on parle plus qu'un comportement chelou mmh. D'après ce que vous racontez là C'est quelque ouais. chose qui s'est généralisé mmh. Et qui s'est structuré C'est à dire que euh, quand tu es en division en ligne mmh. Excuse-moi, j'ai fait de la division en ligne pendant des années. Il y a personne qui ouais. m'a dit vas-y, euh, euh, laisse-moi gagner. pas ouais, parce que as l'aspect parce que aussi, euh, Seb, la différence entre FIFA et PES, c'est que sur FIFA, en fait, tu la pelle, as la non, Tiens, On FIFA, te donne la carotte, on te donne la carotte au bout. Le mec, voilà. Bah, après, ça, c'est un délire. Bruce, là, il en a parlé, mais je trouve c'est un truc ultra spécifique. Et, et là, mais... clairement, je que c'est claqué au sol. Tu non, vois. mais on peut même aller plus loin par rapport à par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a pas que le fait de donner des wins. Il y a aussi mmh. dans le jeu, dans le jeu même. C'est-à-dire que Bruce, il en a parlé un mmh. petit peu en, en parlant de Mino. C'est ouais. que les mecs, pour moi, ils sont prêts à tout pour gagner. C'est-à-dire que si demain, il fallait qu'ils se mettent tout nu pour gagner un match, ils le feraient. Et ouais, après, après, c'est -ce vas... différent, Luthor Ça, c'est différent mmh. pour moi. Excuse-moi. Ouais, tu... Après, les... là-dessus, je serais plus de l'avis de Bah En vrai, tous les moyens sont bons Exactement. pour gagner à partir du moment où c'est dans le jeu. Et ouais, mais du coup, quoi, ouais, ouais, les gars, du coup, c je sais moi... ce que tu vas me dire, et t'as raison. Non, je... avant, ah bon, <rire> je... bah, bah voilà, merci. C'est là, c'est là, c'est là où en fait, moi, je comprends pas les, les joueurs de, de mm. FIFA par exemple, parce que les mecs, ils, ils forcent sur les douilles, ils ont un style de jeu dégueulasse, ils font quasi mm. que des trucs buggés, et derrière, ça va être les premiers les premiers à se plaindre du jeu et dire que y fait pas d'effort. mais il est, et je pense que tous les développeurs de jeux quand on trouve un jeu qui est mauvais ou quoi, oui, le développeur, pour moi, les développeurs, ils peuvent faire de la merde, pas de souci. Mais on va pas se mentir, eux, ils ont des tableaux, ils ont des stats, ils ont des chiffres, ils ont tout ce que tu veux. Ils s'adaptent oui, oui. aussi, ils s'adaptent aussi à leur public entre guillemets. Et ils font pas n'importe quoi. Donc le jeu, s'il en est là, c'est en grande oui. partie. Si les gens en sont là, je pense vraiment que c'est en grande partie à cause des communautés sur les différents jeux. Moi, voilà non, mon, je mon ressenti. Je vais tempérer ce que tu dis, Bruce, et comme je disais avant même que tu parles, je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que euh, si les joueurs exploitent les failles qui existent dans le jeu, c'est que les développeurs et donc euh, le, le, les créateurs du jeu les ont créés ainsi. Maintenant, si tu veux patcher, tu patches en, en vrai toi, Pourquoi, Pourquoi Pourquoi ils les ont créés ainsi Parce qu'ils ont compris aussi, parce que moi, j'étais allé chez imh machin. je vois, ils ont toutes les stats, les minutes jouées, matchs joués, ils ont un tableau, c'est... C'est un aéroport, c'est un truc de fou, ils ont toutes les stats en temps réel de tout, c'est flippant. Ils savent ouais. tout, ils voient l'impact de telle ou telle chose. Et le truc, en fait, qui est, qui est compliqué, c'est que, bah quand tu, je sais même plus ce que je voulais dire, je voulais partir sur un truc. Qu'est-ce que ouais. tu as dit juste Seb, avant Je voulais embrayer sur un truc, excuse-moi. Je disais que, en, en fait, euh, si les joueurs exploitaient les failles, c'est que les développeurs les ont... Oui, avaient... laissées les failles. Ouais. Ils, ils avaient okay. pas patchés, tu vois ce que je veux dire. Ok, en fait, s'ils si font ça et qu'ils ne patchent pas, encore une fois, c'est que ils voient que quand les joueurs sont frustrés, et ça représente une grosse partie des joueurs, il y a entre guillemets l'élite et les très bons joueurs, eux, sur les anciens jeux de foot à l'ancienne comme PES, tu mettais des 5 ou 6 0 à des joueurs occasionnels, il n'y avait pas de match, tu vois ce que je veux dire Maintenant, online, ouais. le but et ces gens-là qui se prenaient 5 ou 6 0 par des gros joueurs, ça peut représenter peut-être 50 60 des joueurs aujourd'hui s'ils jouent les mecs qui sont meilleurs qu'eux. Le but, c'est de ne pas perdre ces gens-là, c'est de leur donner des choses, pour qu'ils puissent battre n'importe qui grâce aux assistances, grâce aux scripts, grâce à toutes les douilles possibles et inimaginables. Donc oui. c'est pour ça qu'ils ne qu revoient pas leur position. Ils font exprès de laisser l'opportunité au moins fort, bah justement de combler un peu leur retard et de se sentir entre guillemets bon et de pouvoir battre n'importe qui grâce à des douilles qui ne demandent rien, juste forcer sur les bugs, laisser euh, la def assister, les autoblocks, toutes ces conos où tu n'as rien à faire et le jeu va tout faire pour toi. Parce qu'ils savent que s'ils perdent 50-60% de... Bah de ces gens, c'est mathématique, c'est du pognon au moins. Donc pour moi, c'est pour ça qu'ils laissent tout ça. Et ces joueurs-là, ils vont user de ça. Et dès qu'ils sont frustrés et qu'ils perdent, ces gens-là quittent le jeu. Il y a moins cette notion de « je veux progresser, je veux comprendre pourquoi ce mec-là, il m'a mis 4-0, il est beaucoup plus ouais. fort que moi ». Maintenant, les mecs, ils perdent, ils disent « vas-y, le jeu il est éclaté, j'arrête de jouer ». Il y en a beaucoup qui sont comme ça pas si vous voyez ce que je veux ah, dire. bien sûr. Et du, ah, mais, et du coup, mais sûr. pour moi, il laisse tout ça exprès pour ça, pour moins frustrer ces gens-là, et leur et même, donner une chance. Et même cette petite frustration qu'il laisse quand même, elle peut quand même leur, elle peut leur permettre de se dire bon, on va peut-être paquer pour améliorer notre équipe. C'est aussi un, c'est un autre truc. Mais Sept, là, les gars, vous avez centré. Vous, avez... oui, excuse moi Luther. Non, non vas-y. J'allais dire, bah, tu t'avais pas l'air d'accord. Non, je ne suis pas d'accord dans le sens, je suis, suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord sur un fait, c'est qu'en fait là on a centré en vrai tout le débat sur, et à juste titre, sur le seul jeu qui existe aujourd'hui qui est FIFA, mmh. et sur un mode de jeu en particulier qui est fut. Euh, mmh. Il faut le rappeler aussi aux plus jeunes, c'est qu'en fait le jeu de foot ça n'a pas toujours été que ça, et on a eu vraiment des jeux de foot compétitifs. On en parlera mmh. juste après mmh. Seb, de, de, de, du passé. Bon, d'accord. Alors, pour revenir sur, justement, l'impact des joueurs sur l'évolution du jeu, on voit qu'en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, comme disait Bruce, euh, euh, évidemment, EA, ils analysent tout de A à Z. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qui va être fait en ligne ou, ou même euh, offline, ça va être analysé comment on va jouer, de quelle manière, etc. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est si ce jeu, si ce mode de jeu crée autant de frustration, si les joueurs sont tellement mécontents... Pourquoi ils y retournent Parce qu'ils ont piqué tout le monde, Seb. et bah, ah le, oui. le mode fut, ils ont, ils ont mm. piqué tout le monde. Et c'est là où ils ont été très très bons. Les, les gens ont beau gueuler, ils reviennent tout le temps sur fut. Une et aujourd'hui... Ouais, ouais, aujourd'hui, ouais ouais. ils ont créé un peu de la di... oui, l'addiction. Mais aujourd'hui, on va ouais, pas, pas se mentir les gars. On ouais. rêve tous d'un jeu vraiment très simulation. Aujourd'hui, aujourd'hui, ah. tu, tu fais un PES comme à l'ancienne de PES 5 et tout. Le jeu, c'est terrible à dire. Il marcherait pas bah ça bah ce sera oui, la dernière partie c'est exactement... bah oui. pour ça qu'ils sont adaptés pour moi parce qu'un jeu comme ça aujourd'hui mmh. que nous nous quatre on trouverait incroyable il marcherait il ferait 10% enfin comparé à un fifa mmh. ça ferait du 10 90 oui mais encore tu es d'accord avec moi que du coup au final l'impact aujourd'hui des joueurs sur l'évolution du jeu c'est que on n'aura plus de simulation puisque le non, but non, du, aura du plus. jeu c'est de vendre oui. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, on l'a vu avec PES qui s'est complètement ramassé en termes de vente mm. pendant longtemps, alors qu'il y avait eu un bon gameplay, mais après tout mm. autour, on était en 96, donc ça n'allait pas du tout. Mm. Mais l'impact le, le, le, de, de, du, du joueur et de sa manière de jouer, eh ben, malheureusement, ce n'est pas vers l'évolution du jeu qu'on va, mm. mais vers la destruction du jeu et de la diversité des jeux. Parce qu'avant, tu avais du jeu purement arcade où tu mm. pouvais jouer, tu pouvais t'amuser. Il y en Il A eu, on l'a vu avec Captain Tsubasa par exemple, il y, a, il y a un peu moins de deux ans qui est sorti, mais qui, qui voilà qui a pas passionné non plus mmh. euh, grandement. Aujourd'hui, on le maître étalon, c'est FIFA, et je dirais même plus le maître étalon, c'est FUT. Si tu sors de ce cadre là, tu n'existes pas, et donc c'est triste. Mais en fait, on est arrivé à ce stade à cause de nous-mêmes, nous, -mêmes. nous ouais, les joueurs. Ouais. Moi, je oui. suis d'accord. Et, et justement, on le voit aussi, les gars, on n'en a pas parlé, mais le système des DLC. On en parle souvent sur FIFA. Le jeu sort euh, d'une manière... Euh, par, voilà, il est, il est comme ça. Tu, tu dois faire avec au début. Et après, bah, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, tu as pas mal de personnes, des pros, des créateurs de contenu, des casus, peu importe, Ils commencent. Voilà, ça parle un petit peu à droite, à gauche. Après, je ne sais pas comment est évalue et comment ils font leur expertise pour... Euh, que ça découle sur des mages, etc. Mais moi, je me souviens, les gars, et je pense que tout le monde s'en rappelle, quand FIFA 22 est sorti, c'était en mode, ouais, les gardiens, euh, les gardiens sont beaucoup trop forts, ils sont cheatés, tatati, bon, bah là, clairement, on est encore en décembre, et bien avant décembre, les gardiens de but, bah, bro tu pourras le confirmer par exemple, bah, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus faibles qu'au début. Du coup, l'éditeur, en fait, il s'adapte peut-être aussi aux différents feedbacks qu'il voit sur les réseaux. Peut-être qu'ils ont leur équipe interne ou quoi chez IE, je ne sais pas comment ils font leur feedback. Mais ce système de DLC, pour moi, il est un peu malsain parce qu'à chaque fois, tu es là, tu essayes d'écouter la commu et tu ne peux pas avoir finalement le. Une, une, une réelle véracité une vraie ouais, connu que... quand ça t'arrange aussi je hein. crois que bah, je crois que Bruce en... il n'est pas d'accord avec toi euh, d'après ouais, tu je veux bien parce que toi toi, toi toi pour bah toi pour toi il a pas tant changé que ça le jeu, tu, depuis le départ bah, pour moi il y a eu par exemple tu vois moi les gardiens bruce honnêtement moi je suis d'accord avec toi sur ce délire comme on disait tout à l'heure euh, parfois, tu sais, tu as l'effet placebo, tu as les mecs qui ne maîtrisent pas le jeu à un instant T, et forcément, plus tu joues et plus tu trouves les failles, et ça a toujours été comme ça dans le jeu de football ou dans n'importe quel jeu, même les anciens PES, mais genre, il y a des trucs pour moi qui sont, euh, c'est inévitable, c'est-à-dire que pour moi, les gardiens de but sont beaucoup plus claqués aujourd'hui euh, qu'à la sortie de FIFA 22, tu vois après, pour moi, au début, c'était n'importe quoi et c'était beaucoup trop fort. C'était vraiment mmh. n'importe quoi. T'arrivais devant le but, ouais, le gardien, il se téléportait, c'était vraiment de l'abus. C'est pas équilibré en, en fait. ouais, ça, je... Du coup, ouais, t'en ouais. arrivais, arrivais à un point, vu que les frappes euh, externes surface, elles étaient surcheatées, c'était beaucoup plus facile de marquer de 30 mètres qu'à 5 mètres du goal. Donc, au bout d'un okay. moment, quand c'est comme ça, c'est un gros problème. Mmh. Pour moi, les gardiens. Ils sont moins forts qu'avant, ils ne sont pas complètement claqués non plus, je dirais. Pour moi, ils ne sont pas complètement claqués. Voilà, Il, ça fait partie, pour moi, des meilleurs gardiens qu'on a eu sur FIFA de ces dernières années. Voilà mon avis, parce qu'on a eu des gardiens bien plus faibles. C'est juste qu'au début, c'était beaucoup trop fort. Là, peut-être ils auraient pu les laisser légèrement plus forts, peut-être. Mais moi, ce n'est pas ce qui me dérange le plus, parce qu'en fait... Avec l'autodéfense, tu avais les gardiens qui étaient trop forts, mmh. et tu as les autoblocs où bah, quand tu ne sélectionnes pas ta défense, les joueurs ils font les suie-glaces automatiquement, ils tendent leurs jambes et ils bloquent tous les tirs. Donc c'est comme si tu avais trois gardiens entre les défenseurs ça, qui, qui, avec les autoblocs qui sont plus forts que les gauls en eux-mêmes. Du coup, en faisant rien, les mecs, des fois, tu te créais 5 six face à face, tu pouvais pas marquer, ça devenait trop compliqué. Mmh. Et après, pour en revenir à ça, moi perso, dès le début, je n'étais pas convaincu encore par ce FIFA. Je l'avais dit dès le début. Il y en a qui étaient euh, pourtant qui appréciaient beaucoup et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Moi, je pense que les joueurs confirmés, ceux qu'on va dire au minimum à un bon niveau, vont se rendre compte un peu plus rapidement peut-être que les joueurs lambda des des petites douilles dans le jeu, de ce qui peut aller ou pas. Et du coup, c'est pour ça qu'en général, que ce soit les pros ou des très bons joueurs bah, vont dire « ouais, il y a quand même des pas mal de choses qui vont pas », alors que les joueurs lambda, eux, ils vont mettre un peu plus de temps à maîtriser le jeu. Et du coup, bah, eux, ils vont se dire « ah non, mais vous êtes fou moi je trouve très bien le jeu ». Et c'est pour ça que je pense que un ou deux mois après, ils vont dire « ouais, les mises à jour ont cassé le jeu, etc. ». Je ne pense pas, c'est juste qu'il y, y a des mises à jour là, par exemple, pour les gardiens et les frappes qui ont été nerfs de loin, et heureusement parce que c'était de l'abus, mais, mais je pense qu'aussi, en, en deux mois de temps, bah, les, les gens ont appris à connaître la méta, etc., ont progressé sur le jeu, et là, ils se rendent compte de toutes les douilles, entre guillemets, ce que les joueurs confirmés ont mis beaucoup moins de temps à faire. Voilà, je pense surtout que c'est aussi dû à ça, parce que là, tu nous mets le jeu, je pense, tu mets le jeu à tout le monde aujourd'hui, maintenant qu'il y a deux, trois mois dans les pattes, tu le mets aujourd'hui sans mise à jour, que tu verrais qu'il y a, a taquet de problèmes comme Et tu trouves en pas fait, que tu... le jeu il va quand même beaucoup plus vite maintenant que à sa sortie moi c'est un, euh... une c'est une, une moi, impression moi, que Honnêtement bruce moi je suis pas franchement je sais pas ah, j'ai l'impression qu'il va à 100 un à l'heure spécialiste... hein. un spécialiste fifa largement plus que moi mais en fait moi tu vois FIFA 22 quand j'ai commencé pour moi il était ok tu vois c'est à dire que euh, J'aimais bien, tu vois, justement, cette difficulté des gardiens. J'étais d'accord avec toi pour dire que parfois c'était trop abusé, mais quitte à choisir, moi je préfère comme ça, tu vois, avoir un petit peu plus de difficulté et ne pas se dire. Bah, ouais, mais mec, là c'est en fait, inégal pas... aussi, tu ouais, vois ce que je veux dire. Non, justement, justement, tu pouvais te créer 10 face à face, rater 10 face à face. Le mec il te mettait une frappe de 30 mètres, il te battait un 0. Tu c'était ça en fait. Mais, mais il te mettait 4 frappes, en fait, il marquait 4 en fait, buts en plus. En fait, ce c'est que finalement, en fait. Il y a, il y a, je pense que l'éditeur a un réel problème à trouver un certain équilibre, d'accord C'est-à-dire qu'en effet, les goals, peut-être qu'ils étaient trop forts, mais bah, personnellement, là, moi, je les trouve assez claqués, tu vois, vraiment claqués par rapport à, bah, tu vois, ces difficultés, le mec, il est dans ta surface, gros, as pas force, tu ne tu dis pas, bah, je ne peux plus rien faire. Là, tu dises, ah, bah, tiens, je sais que les portiers sont forts, les gardiens sont forts cette saison. Pour moi, C'est un truc cool. Et, et en fait, l'éditeur, mais c'est pareil. Hein. Euh, c'est difficile de trouver l'équilibre, tu vois, aujourd'hui. Oh, je... En vrai, en vrai excuse-moi, mais ce n'est pas si difficile. Bah, ça. En fait, ouais, mais moi, je, moi, je, je, je te dis honnêtement, j'essaie juste d'imaginer, tu vois, aucune certitude. Je suis vraiment dans les suppositions, dans les suggestions. Et je me dis, mais bah, en fait, si tu as des mecs, moi, je me souviens, je les ai vus les tweets. Ouais, c'est n'importe quoi. Les gardiens, trop tac, trop tac. Ensuite, on leur a proposé un autre truc. Et ils te disent « Ouais, mais les gardiens, maintenant, c'est trop… Euh, » voilà c'est trop... toujours comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on ne va pas se mentir. Le jeu ne se fait pas que sur Twitter, oui. euh, qui faisait FIFA, tu vois. Euh, L'analyse poussée de, de, des gens sur FIFA, euh, sur ce, cette problématique de gardien, euh, moi, j'ai joué à FIFA à sa, à sa sortie, mm. euh, un peu entre guillemets à contre-cœur parce que j'étais en manque de jeu de foot. Donc mm. euh, moi aussi, hein, je suis piqué, moi, je ne joue pas à foot jouer en, en saison et tout et je trouvais ouais. que c'était très très dur de marquer euh, dans la surface vraiment ouais. j'avais beaucoup de mal mmh. euh, aujourd'hui j'ai pas rejoué depuis quelques mois donc je peux pas vous dire mais je pense qu'à un moment donné bah ils se sont dit ah tiens ils ont du mal à marquer à ah, euh, à ce moment là on perd tant de joueurs euh, donc on perd tant d'argent euh, parce ça que exactement ça. ah bah on va baisser et voilà moi pour moi leur seul aujourd'hui critère de euh, comment dirais-je d'amélioration ou de dégradation entre guillemets euh, de, de capacité sur le jeu c'est ça c'est l'oseille alors... c'est tout je, je, je vais être très très euh, pragmatique là-dessus hein alors on peut quand même dire que l'éditeur lui cherche forcément à améliorer son jeu c'est le but sauf que non je, non. Pu... Non, je suis pas d'accord l'éditeur ouais, non, vous n'êtes ah, pas d'accord. Cherche, il, cherche, euh, il cherche, à contenter le plus possible de joueurs, Et bah justement, plus justement. nombre. Qui vous pensez ouais. Mais qui vous pensez du coup qui impacte euh, finalement le gameplay C'est il a, il a son truc à lui ou est-ce qu'il écoute euh, la commu Lambda Il écoute Je les achète. joueurs pro Il écoute Je les, les, les, les youtubeurs, les créateurs de contenu Il écoute qui Rien à péter parce ils, que... ils, ils écoutent leurs stats, ils écoutent euh, ceux qui vont acheter, qui vont dépenser. Je pense qu'ils vont, ils vont, euh, ils vont euh, complètement analyser ça et se dire bah attends le mec il a dépensé euh, X somme, on le perd à ce moment-là dans le jeu pourquoi On analyse ah parce qu'il a pas réussi à faire ça ou justement il a réussi à faire ça, on va adapter en fonction. Donc pour vous c'est histoire de statistiques. Ouais, ils cherchent même pas, pense. ils vont même pas chercher la vie sur les réseaux sociaux finalement. Vous... Pour vous ils ont des outils qui leur permettent de faire tout eux-mêmes. Bruce, ah, savent, ça leur match le travail, comme il a dit Seb, parce qu'ils ont le nombre de matchs joués par jour, par minute, et donc ils savent ce que ça génère derrière. Donc en fonction de ça, ils peuvent voir l'impact, par exemple, d'une mise à jour ou d'un truc. Ah, s'il y a moins de joueurs, c'est peut-être qu'on a merdé ce coup-ci. Du coup, on va essayer de faire autre chose pour attraper le coup et ainsi de suite, tu vois. C'est intéressant hein. et ça va nous permettre d'embrayer sur euh, la deuxième partie du débat qui, euh, elle, elle, va, elle, va, elle, va porter sur autre chose. Que recherchent vraiment, que recherchent réellement les joueurs de foot, de jeux de foot maintenant Bon, là, nous, on est quatre boomers. Mais du coup, on... voilà. Si on... si on parle de. monnaie il... ah, des voilà. cartes. Voilà. Si on parle de maintenant, les gens, les, les, les, les joueurs aujourd'hui, ils cherchent à jouer à foot. Comme Bruce l'a dit. Même pas jouer à foot, collectionner des cartes. Voilà. Je jure que le gameplay, il ah, est secondaire. C'est complètement fou, j'ai envie de dire, faites un jeu qui n'est pas un jeu de foot, les gars. Je sais pas, acheter des albums. Euh, C'est pour ça que je pense que le NFT, ça va péter de ouf dans, dans le game, on le voit Et avec, ça, horrible, avec les, les, les, Bien sûr, avec les cartes de foot, etc. Mais en vrai... Ils cherchent à constituer une équipe virtuellement la meilleure avec laquelle ils prennent même pas de plaisir à jouer. -à -dire, comme Bruce a dit, le gameplay, ils balancent. Ils laissent l'ordi ils sont prêts à laisser. Des fois, tu joues des mecs, ils ont des équipes à, à, à 20 millions de crédits. Donc, le mec, il est passé à la caisse comme, comme jamais. Et les mecs, c'est full assistance. Il, il prend son joueur, il le recule euh, dans la surface et il attend que l'ordi fasse ah. l'essuie-glace et les récupère le ballon. Les mecs, ils ont des joueurs, une équipe de fous furieux et il joue même pas avec et dès qu'il récupère le ballon, il balance un parpaing devant une, une profondeur à LVY au petit bonheur la chance et terminé. Donc tu te dis le mec il a mis plusieurs milliers d'euros et les mecs bah, ils veulent je sais pas collectionner des cartes. Moi c'est ma seule explication possible. Le gameplay ils sont ils en ont rien à foutre de jouer, essayer de kiffer d'une manière ou d'une autre, je pense. Ils veulent gagner. Ma seule ils veulent gagner, non Oui, mais oui, Mais bah, bah... même pas forcément, je pense que gagner pourquoi En fait la finalité est-ce que c'est gagner pour avoir la satisfaction ah d'avoir avoir avoir des, des cartes. cartes pour avoir voilà, des récompenses. Ouais, c'est Comme Bruce a dit, c'est collectionner ouais. des cartes. Ça, il Je, alors, je le fais sens. Fais. À, je le sens arriver. Là, les deux différents. pieds décollés là. Je le sens ah, arriver. Bah, bah, bah, bah. Les deux pieds décollés là. Non, En fait, moi, je pense que c'est une, une question de génération, les gars. Aujourd'hui, on a complètement. Non, mais qui est complètement né avec. Aujourd'hui, moi, je le dis tout le temps. Le mode de jeu de fut en fait. Bon, moi, je le trouve exceptionnel. Après, ce qu'on en fait, le délire de collection de cartes, on peut débattre. Il était, il était euh, exceptionnel au début, non, là c'est vrai qu'ils en ont trop fait, fut au début c'était incroyable. Pour moi, fut, le concept de FUT, c'est euh, l'héritier entre guillemets de la ligue des masters amélioré et modernisé. Après le délire des mmh. cartes, à outrance, etc., bien sûr que c'est parti un peu en quincaouette, il y a eu des dérives, on les connaît tous, mais... Constituer son équipe, pouvoir choisir les différents éléments de son club, son écusson, les joueurs. Moi, j'aime bien les joueurs techniques. Je m'en bats les reins d'avoir tel ou tel mec qui court vite, rage fort. Je m'en fous de l'avoir. Je veux un autre gars, etc. Le mode en lui-même est très bien pensé. Après, en effet, les cartes à outrance... Là-dessus, oui euh, Là-dessus, toute, oui. toute cette philosophie à la base. fait qu'à la base... Mais en fait, là, c'est là où fut, en fait. C'est comme si tu avais une deuxième, voire une troisième dimension. Tu as en fait trois schémas de lecture pour fut. Tu as le premier qui est ton mode, faire ton équipe, qui fait mais... En fait, as un, tout un monde qui s'est créé, les gars, les, les petits, comme, disais, comme vous dites très bien, les jeunes, bah, voilà, le mec, il est, il est plus censé d'avoir CR, d'avoir paqué un Messi ou un CR pour le montrer peut-être sur Snap ou sur Twitter que de l'utiliser. Et en fait, on se dit, putain, c'est catastrophique, etc. Mais les mecs sont, sont contentes. Et c'est pour ça que finalement, EA te sort les cartes parce qu'en vrai, ça contente tout le monde. Tu as les mecs qui sont ultra… Non, pas euh, tout le monde. Pas tout euh, tout non, le non monde. pas tout le monde, pas mais tout. je veux dire… Je La pense majorité, tu veux dire. Aujourd'hui, bah, les, bon. les, les, les consommateurs. Ouais, les consommateurs, les gens, euh, comment dire bah, On est 20 de... à pas être contenté de ça, je pense, à être les boomers » entre guillemets, à préférer un truc plus posé. Ouais. Après, des... ça après... représente 20 par ouais, expérience. par Mais rapport est-ce qu'il est qu est qu faut, est-ce qu'il faut forcément accuser entre guillemets, entre guillemets les nouvelles générations sur ouais, c'est pas bien, ils jouent pas au foot Mais en vrai, moi, je suis partisan de. Ils s'adapte au jeu, jeu. oui ils voilà. s'adapte aux gens. Chacun, voilà les gars ils on sont là, là bah, c'est pas de question de coupable ou non coupable ah, hein, Pour moi il y a deux choses. C'est juste qu'on veut un jeu de foot et ouais. eux veulent un jeu de cartes, donc faites nous un jeu de foot et mais, faites leur un jeu de cartes. Mais, carte. voilà. mais fait, de toute façon les gars, juste même pour aller plus loin, le foot va évoluer et les trucs qu'on entend que bientôt sera des mi-temps de 30 minutes ce que tu veux pour justement s'adapter aux nouvelles générations, on va y arriver. Ouais. Le foot qu'on a aimé machin ce que tu veux, il est consommé de manière différente, maintenant il faut aller à l'essentiel, ouais. tout est trop rapide, il ouais, faut aller à l'essentiel du coup, quand ils te vendront et ils en parlent déjà, et je crois que même que ça existe déjà dans certains trucs, où tu peux payer pour voir les 10 dernières minutes d'un match par exemple, ou ce genre de choses, bientôt ouais. les règles vont être revues. Oui, mais il, ça va arriver pour le foot aussi. Je ne sais même pas si ouais, je ouais, ouais, pas déjà ouais, testé ouais. quelque part. Du coup, ils s'adaptent et ils savent qu'il il y a même des études qui ont été faites. Et ils voient, par exemple, qu'entre tel et tel âge, bah, les jeunes, ils ne vont pas rester forcément pendant tout le match. Ils vont venir pour la fin et à un autre moment. Donc, ils s'adaptent. C'est tout. Plus, et c'est la même chose comme ça. Soyons honnêtes, les amis. Moi, Mon fils a bientôt 18 ans, donc il est relativement jeune quand même. Je vois lui, toute sa génération. Ils consomment plus le football comme on le consommait. Est-ce est que, est que les jeunes même ils regardent les highlights Ils regardent les, les highlights. Ils regardent ils highlights, ouais. sur Twitter tout ça. Voilà, les... voilà. Oui, on est, est d'accord, beaucoup. Ouais, mais en, le... en, donc fut et Fifa en fait c'est la représentation ultime ouais. de cette ouais. consommation. Donc c'est pour ça bon. que moi je, je, je blâme pas. Il est dans le sens où il est en fait ils font ils font leur taf ils doivent vendre du jeu, Bien ils sûr, doivent ouais. vendre des trucs, c'est un, un, un business, c'est un business, c'est un business, tant mieux pour ouais. eux. Moi, ce que, ce que, là où je suis frustré aujourd'hui, c'est de ne pas avoir un jeu de foot mm. qui, moi, me fasse plaisir, où je prends du plaisir à jouer, mm. où j'ai ce sentiment que j'ai eu pendant de nombreuses années avec PES, puis avec FIFA, où je me disais, vraiment, en fait, euh, il faut que je progresse dans mon jeu pour pouvoir battre, l'adversaire. Et cette satisfaction du but marqué, cette satisfaction de, de, de, de battre l'adversaire et de... de... Voilà, as un accomplissement. C'était ça, pour moi, l'accomplissement. Et c'est aussi une certaine représentation, je pense, qu'on se fait du sport et du football. Et comme Bruce l'a dit, justement, tout ça, ça a évolué et ça va continuer d'évoluer. Maintenant, est-ce qu'il faut blâmer quelqu'un Je pense pas. Est-ce que les nouvelles générations, euh, ils consomment moins bien que nous où ils sont dans France on sera... serait comme eux si on avait ah, leur âge différent. tu vois ce que je veux dire on serait voilà. comme eux c'est juste que nous ouais, on a connu ouais. avant et hum. du coup nous on peut comparer parce qu'on a eu cette chance aussi ça. de connaître avant et à avoir des jeux de foot où il n'y avait pas tous ces délires autour de fuite, etc. Le jeu, il sortait, il était fini. Du coup, c'est le gameplay c'était le gameplay qui primait. Et nous, on se régalait. Il y avait cette notion de progresser. Tu te prenais un score. Tu voulais comprendre pourquoi. essayer de t'améliorer, rejouer le mec, ouais. et ainsi de suite. Et après, tu kiffais. Tu réduisais l'écart. Après, tu arrivais à le tenir ou à passer devant. Et c'était incroyable, tu vois. Maintenant, non, non, non, moi, on, parlera, on parlera Exactement. après du passé. Dans la dernière partie, ça va être très important. Parce que là, au moins, notre, notre côté vieux, il va servir à quelque chose, <rire> mais du coup, ce que vous dites, en fait, c'est que finalement, l'éditeur, j'ai l'impression que vous le dédouanez un peu. Vous dites, bon, c'est pas de sa faute, il s'adapte pour. Euh, il il s'adapte à temps Il s'adapte à Ta ses clients. Chaque oui. année, ils font de plus en plus d'oseilles. C'est mathématique, ça veut dire que ça marche de je mieux. Suis en mieux bien, quoi, ce que je suis d'accord. Mais pour autant, est-ce que c'est pas, c'est quand même. Alors peut-être que je vais être un peu trop romantique, mais c'est quand même sa responsabilité de devoir quand même faire un jeu qui ressemble un minimum à du foot, non ouais. Ouais mais attends, euh, le, le cas, euh, parce, parce là, que c'est comme depuis... attends je vais on aller encore plus loin du coup c'est comme c'est comme demain tout le monde utilise des voies, grosses voitures qui polluent euh, parce que voilà c'est ce qui marche les constructeurs ils vont faire ça mais au bout d'un il y a quand même peut-être une prise de conscience à avoir non La loi de l'offre et la demande. Si vraiment les gens qui jouaient à FIFA en avaient marre ils l'achèteraient plus. Ils continuent de l'acheter si vraiment tu veux changer les ouais. choses. Tu l'achètes plus, le jeu. Et puis, à un moment donné, si tu n'achètes plus le jeu, là, évidemment, EA va devoir s'adapter et va devoir faire évoluer son jeu. Le principal responsable de tout ça, je suis désolé, moi, je suis, je suis premier à taper sur les doigts euh, des éditeurs ou autres, ou des marques, etc., quand c'est justifié. Le principal responsable de tout ça, ce sont les joueurs, parce qu'en vrai, ça augmente, comme disait Bruce, les chiffres augmentent, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça, augmente. ça veut dire ouais. qu'il y a, il y a le, le public est là. Est que Et des... sur, ou les jeux, ça aussi. Parce que c'est vrai qu'on oui, en parlait sûr. un peu avant. Il n'y a pas que les jeux de foot qui sont touchés ou quoi. Tu le ressens sur beaucoup de grosses licences aussi. ça. Ouais. Est-ce que, que la les concurrent... jeux de foot, comme il y en a peu. Ouais, euh... voilà. Est-ce que de la concurrence, ça ne peut pas rebattre re les cartes Parce si. que si, de... si. imaginons, on va, on va partir, les gars, dans, dans, dans, dans ce qu'on souhaite le plus. Allez, imaginons UFL, qui est en plus partenaire Monaco. UFL sort début d'année est un jeu de simulation, un bon jeu et attire plein de monde, on ne pense pas, mais c'est possible, est-ce que là, il y a… On est... sent des gens, pas, pas beaucoup de monde, Ouais, mais. Bah, parce que je veux dire beaucoup, Justement, c'est lié à notre partie qui recherche réellement le joueur de foot, moi tout je suis... l'ont très bien dit, on vit dans une société où tout va vite, avec nos smartphones, pourquoi on est saucé de nos iPhones, etc., de nos derniers téléphones Parce que ça va vite, l'ergonomie, on n'a pas le temps, on mange, Netflix, nouvelle série. on ah. consomme, on consomme, et les nouvelles générations sont comme ça, demain, un jeu, tu le ramènes, on te dit… Vas-y, c'est en simulation, prends le temps, tu as, as le skill gap, tu vas pouvoir évoluer au fur et à mesure de tes games, de ton entraînement, de tes défaites, tes échecs. Gros, tu as beaucoup de gens qui vont te dire, moi j'ai pas le temps frérot, tu, tu vois. Tu vas s'emmerder, mais Vous voyez, tu as quand Après, après tu as quand même, as quand même un, un le jeu ferait ses ventes et ferait quand même son oseille, il serait très loin d'un FIFA, on va pas se mentir. Mais ouais. il contenterait, il trouverait son public, tu enfin, vois, comme nous par FIFA, exemple. Pour son c'est énorme. Et les gens, oui, mais c'est pour ça. C'est ce que je dis à chaque fois. 20% de FIFA, c'est monumental. Mais c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il trouverait quand même son marché. Il y a un public avec des gens comme nous et ceux qui sont un peu frustrés de FIFA et qui recherchent ben, un côté plus simulation. Donc c'est pour ça que ça peut marcher. Si le jeu est bien fait et que ça prend un peu le contre-pied et qu'il bah, y a quand même des choses à faire et que c'est un côté mmh. plus simulation. En tout cas, moi, ça m'intéresserait de ouf et je pense vous aussi. Donc, il y aurait Mais... des gens quand même que ça chaufferait. Quoi. Ouais. Je pense que ça chaufferait, Bruce, et je pense aussi qu'en vrai, euh, ça chaufferait si le package, je veux dire que le contenu est adapté. Parce qu'en vrai, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de FIFA, de... Mais on parle essentiellement de FUT parce que FUT a rendu accro tout le monde. Mais en vrai, FIFA, il propose... Pas tout le monde. de jeu. Pas tout le monde, c'est vrai. Mais je veux dire ah, qu'en vrai, euh, FIFA... Euh, il te propose d'autres expériences. Tu as le Volta, tu as la carrière, tu as le mode club pro, tu peux jouer avec ton poteau, euh, genre, je sais pas, tu l'invites, etc. Club pro, en meilleur vrai, mode. C'est FUT qui a altéré, à mon sens, euh, absolument tout. Et demain, si tu arrives à trouver oui. un mode de jeu qui lie l'addiction, cet intérêt croissant que tu peux avoir au fur et à mesure de la saison euh, dans FUT, avec un gameplay construit, c'est pour ça que moi, je suis très frustré, les mecs, en tant que aficionados genre en mode gros supporter de PES, Seb tu le sais très bien on en a déjà parlé euh, yes. pour moi PES avait un gameplay de ouf pendant quelques années mais ils l'ont pas concrétisé pourquoi parce que comme disait Bruce tout à l'heure tu joues au jeu mais t'as rien à faire il, faut moi, comme si il découle de la tu de voiture pas français. tu parles je pas dit, français, dit, il découle de parler en français il parle français FIFA, ils ont un emballage extraordinaire. Ils Il ont est ils ont une interface, une ergonomie incroyable. incroyable. PES c'est un jeu digne de l'ex-URSS <rire> mais non plus tu comprenais non, mais pas mais c'est vrai que l'interface elle s'est flippée c'est vrai mais... qu'ils abusent un cette, année On est ouais, cette année c'est encore pire cette année c'est encore pire mais attends parce que les euh, vous c'est zinzin tu, même tu, tu PES 5 et 6 l'interface elle était Attends mieux, mais ce qu'a dit ce qu'a oui, dit sur faut vivre avec son temps la mobilité le mobile machin les gars, c'est E-Football, c'est ce, ce qu'a qu fait E-Football, c'est ah, magnifique, non, lui, e <rire> c'est le futur, e c'est le futur. <rire> je vous jure que E-Football, je n'ai même pas compris comment changer mes joueurs. Vous vous rendez compte pas. tellement c'était complètement n'importe quoi, le futur. ils ne pas aller dans les menus. C'est pas le futur, en fait c'est le passé. Et c'est ça qui est le pire, c'est que ça n'aurait jamais dû exister. Donc c'est un passé que tu aurais dû effacer. J'ai envie d'envoyer Kyle Reese de Terminator <rire> pour fumer ce jeu et l'éliminer de, de toute que que que de là, cette là, planète. La Ah ouais, non c'est trop, c'est trop. Non, mais euh, as as vraiment Konami, as as. ils se sont moqués du monde vraiment ouais, mais, mais en vrai tu vois le truc c'est ça ah, que, Moi je, te, je vous le dis honnêtement PES19 je l'ai trouvé très bien Mais il mais n'y mais avait rien à faire quand même sur le jeu mais Moi je suis un mec de PES oui. J'ai jamais lâché PES même dans les heures sombres oh, PES19 gros Je suis arrivé au mois de de novembre, j'ai lâché le jeu, j'en avais marre, je faisais juste mes remakes, mes petites vidéos skills ou quoi, parce que je n'avais rien à faire. Et aujourd'hui, pareil, UFL ne doit pas faire l'erreur si, j'espère de tout cœur, le gameplay est bon, de se dire on va balancer un gameplay et pas de contenu évolutif. Aujourd'hui, FIFA, à la force de fut, le gameplay est décrié, tout ce que tu veux, les cartes, blabla. On sont voit qu'il n'y a que le gameplay qui est éclaté. Les couleurs, la musique, l'ergonomie, tout est te, bien. te donne la main, te dit gros, regarde, t'es dans une salle, Sabri, t'as des nouvelles cartes, t'as le mec, les cartes évolutives, t'as le mec qui regarde Fekir. S'il fait un bon match avec le Betis, etc. Bro, il y, y a un truc sur FIFA qui est fantastique, mais qui à mon sens peut-être devrait se marier avec du gameplay, Et je suis d'accord avec Bruce. Maintenant, on n'a pas l'alchimie parfaite et les mecs ont choisi quoi finalement au détriment du gameplay bah, cette expérience utilisateur, cette ergonomie, ces couleurs, ces cartes. Ils n'ont pas ergonomie. choisi au détriment ah. du gameplay, mon ami. Ils n'ont pas choisi au détriment. Non, parce qu'il n'existe pas. enfin L'équilibre n'existe pas, en fait, celle pour aujourd'hui. Bah, il, peut, il, il peut totalement exister. C'est-à-dire que si demain, il y ait des... un gameplay plus simulation, rien du tout n'empêche de le faire. Techniquement, il n'y a aucune contrainte. Ce qui va poser problème, selon moi. C'est les ce 80% les dont parlait Brousse. Ah oui! Non, mais, mais FIFA, sûr, ouais. FIFA, ce qu'ils pourraient faire, et pour moi, si vraiment... Après, ça serait peut-être un mauvais calcul, tu vois, parce que pour eux, de le faire, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de, dif... de diviser la communauté, mais en soi... Ouais. Ils pourraient faire un, un mode pro, un mode lambda euh, normal comme il y a maintenant. Et genre un, un mode pro ou un mode tu fais futchamp sans les assistances par défaut, etc. Et là, bah, nous, on kifferait parce qu'on aurait un jeu bah, qui ressemble plus à du foot et tout. Mais je pense que ça, ils y ont pensé. Peut-être qu'ils le feront si jamais il y a un gros concurrent, un de ces quatre, bah, qui, qui sont en face d'eux. Mais en vrai, pour le moment, ils n'ont pas d'intérêt. Et je pense qu'ils se disent, enfin, euh, ils ont peur de... De, de la vie de la communauté et comment ça va être pris en fait par les gens en mode ouais toi tu joues en mode normal moi je suis en mode pro machin donc je suis mm. beaucoup plus fort tu vois ils veulent peut-être pas diviser en plus les gens mais en soi ouais. rien non, les empêcherait de faire ça et je pense que ça serait fou tu vois moi perso j'aurais qu'avec ce mode là je sais que les matchs seraient plus durs machin mais ça me correspondrait mm. plus quoi d'ailleurs ah ils ont, ouais. ils ont ah écouté ouais. quand même la commu d'ailleurs euh, ouais, bruce parce que ils auraient du champ la champ il est avec les paliers là que j'aime pas ils l'ont rendu pff, plus du tout compétitif, on va dire. Ils l'ont rendu casu, en ah, fait, ah, cette année, FIFA. Ah, bah, le mode fut de champs, ouais, il est casu. Parce qu'avant, tu avais le top 100. là Maintenant, que tu fasses 16 victoires ou 20 victoires, ça revient au même. Bah oui. C'est-à-dire tu fais 8 victoires, 12 victoires, tu as déjà des, des récompenses sympas. C'est pour ça que les mecs, après, ils font leurs stats. Après, ils donnent des free wins pour avoir vite leur pack et tout. Mais c'est vrai que... Bah, ils ont dû le nombre de matchs. Je pense que ça, ça pouvait être une bonne chose ça, parce bien. que c'est long tous les week-ends. Mais en vrai, ils auraient dû garder encore un rang peut-être à 18 victoires ou 19 victoires et repenser certains trucs. Et je pense que c'était la pire idée de donner les récompenses dès que tu avais terminé tes 20 matchs. Parce que c'est pour ça que tu as les mecs bah, qui quittent leur match instant et tout. valait mieux dire les récompenses. De toute façon, vous les aurez le lundi et puis terminer au moins. Il n'y aurait pas ces free wins au bout de deux minutes. Tu vois, ça, je pense que ça a été une mauvaise idée aussi. Vous, depuis tout à l'heure, vous avez été à chaque fois à vouloir parler du passé. Bah, les gars, ça tombe bien. Ça va être la, la dernière partie. Et du coup, là, on va peut-être un peu plus parler du coup, du passé. Parce que est-ce que ce n'est pas nous, en tout cas, je dis nous, mais on va... Bah, du coup, aussi les 20% dont parlait Bruce. Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes devenus trop exigeants avec euh, les jeux de foot Non. Ah, non, non, Luthor, je suis désolé, je suis obligé de, ah bah, de m'insulter. Je pose la, enfin, question. la question. Ce n'est pas... Alors déjà,.. Euh, je le passé. C'est vrai qu'on a un passé où on a eu des jeux qui étaient comme ci ou comme ça, et on a aimé cette manière de jouer, mais depuis tout à l'heure, on fait un constat. Et j'aimerais justement, puisqu'on va parler du passé, qu'on parle du présent, qu'on parle du futur, mais également du passé. On fait un constat, on se dit, aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir un jeu différent de FIFA, pardon, et qui marche autant. Mais si on repart dans le passé, on a eu des genres de jeux de foot totalement différents qui ont chassé euh, à chaque fois leurs concurrents on a eu déjà si on remonte vraiment à, on avait à la, à la base des jeux vraiment extrêmement arcade oui à la préhistoire <rire> euh, on avait des jeux extrêmement arcade où euh, il était euh, simplement question de euh, Pass une passe passe passe et tir. et parfois on dit on dirigeait euh, tous les joueurs en même temps c'est pour vous dire d'où l'on part euh, ensuite on a eu euh, FIFA, hein, qui s'est imposé euh, euh, dès 1994 comme euh, ce qu'on pensait être pendant longtemps une simulation on avait euh, parfois des vrais joueurs parfois des vraies équipes et qui a imposé un standard et ensuite est arrivé ISS qui était lui complètement euh, arcade mais qui a euh, su séduire son public à cette époque là on avait déjà des communautés de joueurs de foot qui étaient extrêmement euh, euh, partitionnés, et figées dans ce qu'ils aimaient c'est à dire que Honnêtement, quand tu aimais ISS, quand tu allais sur FIFA, pff, tu, tu, tu kiffais pas plus que ça. Mmh. Tu kiffais parce que tu avais les vrais maillots, euh, ouais. les, les, les ambiances, Mayo. les fumigènes, les, les jo, trucs comme ça. Tu les ambiances, etc. Et ça a continué à évoluer comme ça. On a eu PES, ISS Pro Evolution et on a eu le retour de FIFA. Donc, en vrai, pour regarder le futur, on doit aussi regarder le passé. Ce n'est pas une question d'exigence pour moi. C'est une question qu'on a toujours eu le choix. On a eu le choix entre des jeux... Où on s'amusait rapidement, qui était très casu et, et c'était pas un mal en soi. Et on avait aussi des jeux où, allez, là, si tu veux jouer vraiment, c'est de la simu entre guillemets parce qu'en vrai pes 5 quand on, y, on voit pes 6 on est loin d'être dans une ah, vraie simu, simu. Bien mais, sûr. Oui, mais à l'époque on considérait ouais. ça comme. pes 5 PES 5 franchement, moi je fais des, j'y rejoue des fois à chaque fois. Exigeant Ex ouf. En mode rétro, c'est incroyable, mais le, le oh. jeu, il a tout à apprendre au jeu de maintenant. Tu peux pas faire des passes, tu as une inertie, tu peux pas faire des passes n'importe comment, tu as du déchet. PES6, c'est le pire okay, PES de cette époque, parce qu'il était oh très non. arcade. Oh. C'est le pire, c'est le plus mauvais oh, de loin. Mais Bon, On peut oh. dire qu'il s'est il parle. Il était, il était dégueulasse, c'est le dernier oh, vrai PES. Non, mais dégueulasse. Dégueulasse. il était dégueulasse tous les joueurs <rire> voilà. ont fait de la compétition à l'époque on va le mettre dans coup, la sauce les gars tu mettre... demandes à n'importe qui qui a fait de la compète à cette époque <rire> parce que quand l'inter tu maîtrisais tu faisais tout le terrain avec ibrahimovic et tout c'était injouable, il était dégueulasse archi buggé mais c'était ah, le moi dernier je vrai pes moi, je nous oui oui non mais même moi d'une certaine bah, manière ça mais a été vrai, le bien culturel le plus vendu de cette époque là d'ailleurs pour la petite anecdote, ça j'aime bien le rappeler parce qu'il y en a plein qui pensent que c'était tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était PES qui écrasait complètement la concurrence. En fait, c'est complètement faux. PES, sur PES 6, euh, bien culturel le plus vendu, il faut savoir que les ventes de FIFA, elles sont juste en dessous. Elles ne sont pas à des années-lumière. À cette époque-là, les deux oui, jeux vendaient oui, du temps. se en, vendaient en beaucoup. En termes de vente. Oui, en termes de en vente. En termes de vente, parce que FIFA, on ne va pas se mentir. Sincèrement, parlons honnêtement. À l'époque, en nous tous on jouait à PES, FIFA c'était pour les enfants. Ouais. C'était pour euh, vas-y euh, fais-toi plaisir. Moi pourquoi j'aimais FIFA parce que il euh, y a eu Del Piero en pochette dessus, j'étais en kiff. Il <rire> euh, y avait euh, David en pochette dessus, j'étais en kiff. Mais voilà, et c'est parce qu'il y avait les vrais maillots, les vraies <rire> équipes. Ah, Gino là sur 96 si je dis pas de bêtises. Mais c'est ouais, vrai ouais, qu'à l'époque euh, quand ouais, tu jouais à Mario PES, tu étais, étais, étais l'élite un peu, tu étais tu l'élite du foot quoi. Exactement. Tu avais des sensations et... sur PES qui étaient mais juste As des sensations qui est extraordinaires. Le jeu, tu pouvais ah, jouer retrouvé. 5 heures de suite avec tes oui. potes, ne pas le lâcher. Et tu, tu pouvais faire nuit blanche, sans souci. Oh. Maintenant, tu joues un jeu de foot avec tes potes, tu fais deux trois matchs et tu stops. Tu vois. Tu vas avoir du mal ouais. à en. Ouais, mais nous. Mais est-ce que les jeunes de maintenant, ils, ils sont pas capables de faire non. nuit blanche et de. Ils jouent plus entre potes. Ils jouent ouais, online maintenant. Voilà, en fait, c'est ça. Oui. Que même online. Le online, en fait, a, a tout changé, les amis. et C'est un facteur essentiel dans notre débat. -à Attention, que, il à est coudeur, Le à online, il arrive sur PES 6. Hein ouais, PES, là, ouais mais il PES... Pas, est Non, non, non. Le online, il est arrivé sur PES 4. Moi, j'ai ouais. joué pour la première fois sur PES 4. Ah, sur oui, sur PC. Il est Non, sur oui. PC. Moi, j'y jouais non, sur, il PC. Est... sur PC. Sur PC, ils mieux plus que plus les versions ouais. Play. Attends, il... ça ne pas. Et. et... En fait, ça dépendait de la co de celui qui restait, Donc, c'était en aller-retour. Celui qui hostait Avec nos co de port on <rire> arrive à avoir des matchs qui lag dans tous les sens, avec de la latence. Et, et, et toutes tout. les semaines, le, le classement était remis à jour. Exactement. Les oh. Et c'est pour vous dire qu'à l'époque, on jouait en online, mais ça ne nous empêchait pas de nous retrouver, de faire des tournois tous les week-ends, surtout entre potes, et de brûler le jeu, alors qu'il y avait le online. C'est juste que le ouais, jeu il avait le tellement de kills. Euh, à l'époque, le online, il n'était pas démocratisé. Tu n'avais pas tout le monde. Mais c'est pas un problème, c'est un avantage. tu trouvais des matchs, tu jouais avec les potes ouais, déjà en un moi je à jouais avec Rack, tout ça, avec tout le monde. Ouais, mais en fait à l'époque tu vois c'était surtout les, les modes offline, moi je vous le dis clairement, si les PES 4, 5, 6 et j'ai pas peur de le dire, sortaient voilà. la fin, je veux dire, si on avait eu les réseaux sociaux à, à, à l'époque, eh, on serait tout aussi euh, troller, hein, on aurait les mêmes non. trucs. Parce que... Attends non. Seb, moi, ah, moi c'est ma vision, parce que, je te promets, parce qu'il y avait mais aussi... troller sur games, quoi au niveau du gameplay au niveau mais le on aurait trouvé. Mais le gameplay, le gameplay je, je te, franchement, pour te le dire, moi, juste chance de faire de la compète à haut niveau et de retourner le jeu comme les FIFA de maintenant. PES 5, zéro bug. Je te dis Un vraiment tout zéro Un bug. Tout on a saigné, on retournait les jeux, on connaissait tout, on y jouait, mais 3-4 heures par jour, tous les week-ends en tournoi, rien. PES4, il y avait le petit lobe aux abords de la surface, mais c'était une technique, voilà, tu la connaissais, tu avais le lobe aux abords de la surface, mais à chaque fois, tu avais quelque chose pour contrer ces trucs-là, genre le goal manuel. Du coup, le mec qui maîtrisait le goal manuel, ça rentrait pas, il anticipait ça, c'était fini. Il y a le 6, le 6 était sur quand tu le connaissais, pour la bonne et simple raison, c'était même pas la passe en retrait où le joueur se bloquait, tu tirais sans contrôle, ça partait lucarne. Ça, au niveau, tu pouvais plus marquer comme ça, parce que les mecs prenaient le goal manu, du coup, Adriano... Bah, il était fort, mais pour sa technique et pas pour sa frappe de balle, en fait, pour sa puissance, sa technique, parce que sa frappe de balle en soi, les frappes buggées, on ne pouvait plus les mettre, tu vois, dès le début, ce qu'on maîtrisait le goal menu. Le seul truc qui était buggé, c'est pour ça que le 6 s'était abusé, c'est qu'il était trop rapide. Et comme je le dis, ouais, avec des joueurs comme Ibra et tout, quand tu maîtrisais au niveau, et c'est pas. Ibra, c'est le joueur le plus fort de l'histoire des, des jeux de foot de très très loin. L'Inter, la meilleure équipe qui ait jamais eu. Ibra, tu prenais le ballon au milieu de terrain quand tu maîtrisais, tu remontais tout le terrain, personne pouvait te prendre la balle. C'était impossible. Ouais, C'est pour avec ça que, que nous, à haut niveau, c'était dégueulasse. Ouais. Tu jouais contre ouais. l'Inter, tu étais obligé de prendre l'Inter, sinon tu étais mort. Ibra, tu faisais tout. Pendant des années, ça a été Inter-Inter. En... Ouais, en parce que tournant. le créateur était, ouais, euh, ouais, était si, fan était de, de l'Inter, d'ailleurs, pour la petite histoire. Ouais, euh, si basse, ouais. si C'est mais, euh, mais du coup, là, vous dites quand même qu'il y avait des failles à cette époque. Imaginez oui, s'il y avait un non, online. Un online aussi. Ouais, mais contré par des pro Mais ce serait maintenant avec tous les gens qui jouent online aussi non pas ce serait la dinguerie sur le sur non non je suis pas d'accord parce que si on parle de maintenant bah hé, maintenant as les mises à jour donc tu fais un patch si vraiment c'est un truc qui qui qui, qui, qui te, te mais ils te, font pas te, te, oui, te, y tu il y a un bug de corner il y a depuis le début de FIFA 22 ouais, ils n'ont même ouais, pas ouais. patché même les pros ils y ont oui oui mais oui mais là tu tu transposes euh, le, le, le jeu à maintenant et tu dis ça serait un scandale et moi je suis persuadé je suis de la vie de Bruce ça ne serait pas du tout un scandale. Ah, C'est lui hein, qui a dit ça. Ouais. Laissez-le dans sa sauce tout seul. <rire> hein, moi, gars, -moi à avec lui. À je pas Je t'ai bonne... mis des coups. Non, mais... mais non, mais pour la bonne un là... présent, on vient de non, le non, dire, même quand il rejoue ouais. maintenant, les jeux oui. étaient beaucoup plus manuels. Tu ne pouvais pas les, faire des passes écras. du futur sans contrôle toutes les deux secondes et frapper n'importe comment. Les frappes n'étaient ah. pas tout le temps cadrées ou quoi. Donc, rien que pour ça, ce n'était pas possible. Tu mettais quand même des grosses mines. Non, tu ne pouvais pas. À un certain niveau, ça ne rentrait pas. PES mais parce 4, que tu, gros, tu fais l'engagement parce que tu étais nul il temps te, temps temps te temps temps dit temps parce que, que tu étais droit. nul mais non mais quand tu vois mais, mais moi, parce que nous moi... en fait quand on maîtrisait le jeu il n'y avait pas de douille en fait il y avait quasi rien je te le dis honnêtement ouais. tu pouvais pas c'est pour ça que c'est le meilleur nous, tu qui gagnait pour toi exactement je suis d'accord avec toi honnêtement ouais c'est le meilleur qui gagne je suis pas en train de dire ouais il y avait des dingueries de maladies. il y en avait je pense que simplement je mettais en je vais t'en parler avec cette partie, finalement, par rapport à l'exigence. Je pense juste qu'à l'époque, même à l'époque, tu perdais, tu avais le seum. Sauf que tu n'avais plus Twitter, tu n'avais pas Snap, tu n'avais pas Insta, surtout Twitter. Je pense qu'à l'époque, Bruce, même si en effet, à PES, tu as tout le temps... Et moi, c'est pour ça que je suis resté sur PES, parce que contrairement à FIFA, selon moi, tu avais plus ce skill gap, tu sais, sur PES, c'est-à-dire que PES... Au bout des premières minutes, les gars, je savais que le mec n'allait pas rentrer dans ma surface, tu vois. Et cette sensation, elle était géniale parce que tu disais plus tu maîtrises le jeu et plus, en fait, tu vas... Bah, une notion bah, ça, de mérite. Vas, une notion de mérite et de maîtrise totale. Ouais, Sauf bah, que je pense aussi qu'il y avait euh, à l'époque, ça allait super vite. Il y a eu des évolutions de ouf comparées à l'époque. Et à l'époque, moi, je me souviens quand on faisait des tournois ou quoi. Ou même, après, je faisais pas la PES League comme toi, que tu étais master de master. mais. Honnêtement, je pense que les mecs craquaient aussi sur certains détails du gameplay. Ah, Certaines... Franchement, très peu, Nana. j'ai hey, joué des heures et des heures <rire> en <rire> tournoi. Mais... On, était... on était tous les week-ends, on faisait deux tournois par week-end en France sur la Belle Époque PES pendant 4-5 années de suite. On se retrouvait… En, chan... en fois... changeant on... de région, s'il te plaît, Bruce. précise ouais. en changeant de département parce qu'on n'avait pas le droit de faire sur le même département. Ouais, non mais il y avait la quoi, PES League. Il y, avait oui. les il y avait les tournois FFSV, on sûr. se retrouvait, on était à 300 des fois des tournois mmh. ultimate, on était à 400, 500 et on remettait ça tous les week-ends. Mais je te dis, mmh. tout le monde revenait. Les mecs, ils se faisaient défoncer. Ils revenaient parce qu'ils savaient pourquoi ils s'étaient fait défoncer. Mais ils voulaient exactement. progresser. Ils se disaient, vas-y, je sais pourquoi il m'a tué, je pense que je peux faire Merci. un peu mieux comme ça. Et les gens kiffaient parce que tu comprenais pourquoi tu perdais aujourd'hui. Tu joues des mecs comme tu dis, tu le vois que le mec... Il sur n'importe quel jeu lambda, tu lui, ouais, il y a ouais. 5 buts d'écart avec toi, mais ouais. là, avec toutes les petites douilles, il peut t'escroquer <rire> le mec, tu vois. Sur PES, tu sais que tu lui en aurais mis 6. Ouais. Il n'y aurait pas eu de match, tu vois. Mais à, époque, ça, à, ça, époque, ouais. à cette époque, les gars, c'est et Bruce. Est-ce qu'il y avait des mecs qui jouaient genre, je ne sais pas, full méta ou, et d'autres qui jouaient euh, toi tu jouais plus football, d'autres qui jouaient full méta il y a non, des gens qui jouaient pour la la gagner la il gagne, bro, y a, y a, y a des, des gens qui jouaient pour gagner pas... quand tu prends l'Inter, tu joues pour gagner bien tu bien vois sûr. ce que je veux dire, moi je ne prenais pas l'Inter moi j'ai fait aussi la PES que je n'ai pas été aussi loin que Bruce, ça se saurait mais pour vous dire, si on veut vraiment un exemple, ce que Bruce il dit, c'est exactement ça est-ce qu'aujourd'hui vous voyez dans FIFA, etc., lors d'un tournoi, tu perds, tu te fais éliminer. Tu restes sur le tournoi juste pour jouer avec tes potes pendant toute la journée. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'avais euh, des, des potes. On se, on se réveillait vraiment. On allait prier le matin. Il était 4-5 heures du matin. On se butait à PES jusqu'à 13, 14 heures, 15 heures pour s'entraîner, pour aller après et être les meilleurs. Et ça, je suis désolé. Il y avait un plaisir de jeu qu'aujourd'hui tu n'as pas. Je vois personne aujourd'hui jouer pour si, le plaisir de... du jeu. Maintenant, les pros, ils le disent eux-mêmes, ils font des tournois, ils ont zéro kiff, c'est juste pour l'aspect gagner, euh, être le meilleur et pourquoi pas gagner voilà, aussi. Tu vois. Ah, et tu et maintenant, ils postent des vidéos, des douilles qui se sont prises, etc. À l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait, et... avait pas d'excuses. Ah, tu tu J'allais en, en parler. De match ou quoi, c'est que le mec était fort au minimum. Tu vois. On l'a vu encore là ces deux dernières semaines, il y a eu pas mal de tournois officiels, euh, IMAD. Et ouais. on l'a vu que c'est... Voilà. Et... Bah, a... C'est compliqué, c'est -ce... bah, en fait, pas vraiment sûr, le meilleur qui... Bah oui, mais ça, pour moi honnêtement, sur PES, bah, tu prends un PES 15, PES 15, le meilleur gain, mais c'est pas pour autant que les gens arrivent ou quoi, tu sais, à... il n'y avait personne sur PES 15, on était quoi, 18 ans ni de France à jouer <rire> au jeu, PES a, a longtemps gardé ce délire-là, tu vois, et pendant très très longtemps, et pourtant c'est pas ça qui faisait Latif. Oui, mais la... tu sais pourquoi, tu sais pourquoi aussi, ouais, en fait, ouais, tu sais, c'est tu... tout ce qu'est-ce qui a tué pes c'est le... pes bah oui c'est le passage à le c est, c est pa à chaque ça. fois le de PES génération. 2008. Ouais. Horrible. ouais non mais moi ouais, après moi, après ouais, honnêtement après pes faut pas moi je parle en génération de console ps3 pour moi c'est fifa honnêtement bah, il était dégueulasse. Le bah, oui. c'est là que j'ai switché. Moi on a joué. On bah, tout est... le monde a switché ouais, là. Hein. Ouais, on a, a dit fait... ok. Non pas tout le monde. Pas non mais, mais monde. la majorité. Il, il, restait... il découle Il restait. Ouais il, il, il reste. C'est lui et des mecs de 45 ans. Tu m'attends en 80 ans. Non mais moi, bah après moi j'ai kiffé PES 10, j'ai kiffé PES 13, etc. Moi c'est juste... Ah, que, dur. Voilà, il, avait, il avait perdu plein. Pour moi PES 10, j'ai kiffé l'expérience de jeu. En fait, moi On a déjà eu cette discussion, c'est vrai, mais je... Ouais, en fait l'exigence, moi ce que je dis les gars c'est que finalement aujourd'hui, bah faut vivre avec son temps et que finalement si le jeu il te satisfait pas, bah, gros va courir. On va faire un footing. Euh, on va dire ça parce à un mec dont c'est est... le métier de... mais... <rire> C'est triste parce qu'on mais... qu aime, aime, oui, aime les jeux de foot. Cool. Regarde, Hidekoon, on a toujours joué aux jeux de foot depuis la nuit des temps. Bah oui. ouais. Aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y en a qu'un. Donc ouais. t'essayes de jouer, moi regarde, par exemple, quand je joue sur FIFA, j'utilise un peu la méta parce que t'as pas le choix, sinon tu perds tous tes matchs, tu peux rien faire. Mais ouais. j'essaie quand même de me contenter, de jouer un peu au ballon, quitte à perdre des matchs mmh. contre des mecs qui sont moins bons que moi, mais ils mmh. vont forcer sur les bugs. Par moments, j'arrive à prendre un peu de plaisir sur certains matchs. Mais pour ça, il a un mec en face qui boute boute boute veuille boute boute un minimum jouer, tu Complètement. vois. Complètement. C'est en fait, juste ça, et c'est de plus en plus rare, malheureusement. Mais justement, on te donne le choix, on peut se réunir. Non, non tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix aujourd'hui. Nous qu'à un football manager. Mais non, on a le, le choix, c'est juste parce que toi, tu as été piqué comme beaucoup, comme nous tous, comme qui tu veux, par fut, gros. Mais donc, le mec, ne plus aucun jeu de foot. Non, il va te dire de jouer à Divan Ligne. Viens, on joue ensemble, viens, on joue Mais moi, je joue, on en parlait. Bien, on fait un tour. Ouais, ouais, il, il a dit viens on joue ensemble bruce il a il a tourné la tête il a dit euh... <rire> laisse-moi tra laisse tranquille c'est <rire> si, si, mais, mais... que j'ai pas compris où il voulait en venir bruce c'est que tu as le choix sauf que tu as décidé enfin c'est pas que tu as décidé c'est que tu as été aussi piqué par fut non tu non. À... non tu te trompes demain demain on me met un gameplay simu on met mais un gameplay plu, simu en fait, alors, face, j'y jouerai beaucoup. Même si c'est pas canine. FIFA, j'y jouerai beaucoup. En même temps. Tu Il... m'as dit PES 19, tu l'as kiffé. Pourquoi t'es pas resté sur PES 19 Pourquoi tu y a mais pas, bah pas parce que. Ah, en fait, voilà. Ah, ça, ah, là, tout ça pour ça, en fait. Bah, bah non, non, mais vas-y. Vas mais bah moi. Dit, le gameplay, là, non, pas, PES 19, je l'ai trouvé bien. Il était ouais. pas mal, c'était un bon jeu de foot, je trouve, au niveau du gameplay, mais c'est ce que j'ai ouais. dit à l'époque. Il n'était pas non plus stratosphérique au point d'un PES 5 ou comme j'ai kiffé les jeux ouais. à l'ancienne pour me faire rester dessus uniquement pour le gameplay. Voilà. S'il avait été encore réponse, mieux, oui, s'il avait été. C'était un bon jeu, ça va, tu vois. Mais ce n'était pas non plus, pour moi, les PES de la grande époque où là, je me serais dit, OK, pourquoi pas. Mais ça, ça c'est encore un autre ouais. débat. C'est-à-dire que à maintenant, vite, tu ne peux tout. pas juger ouais. un jeu. Maintenant, tu peux pas juger un jeu vidéo de foot que moi, sur son vrai. gameplay. Bah oui, parce que Luton, si je pas... peux me permettre, ça n'a jamais été le cas. Oui, exactement. Que, euh, ça n'a jamais été le cas parce que qu'on jugeait évidemment un jeu de foot sur son gameplay, mais. mais pendant longtemps sur ses graphismes également. Mais attends. Également. Et autre chose, Seb. Mais... Bah, aujourd'hui, aujourd'hui on... Attends, attends. Mais... Aujourd on attaque aussi les... Par exemple, les mecs qui font de la revente chacun fait ce qu'il veut. Mais à l'époque. Nous, ça nous dérangeait pas sur les anciennes PS de passer des semaines à juste faire nos maillots et tout. C'était pas à ce compte-là, on jouait pas au foot non plus. C'était aussi petit du. Coup. Non mais on faisait ça pour jouer au foot. Ouais, bien sûr. Pour avoir un Ils font ça pour avoir euh... <rire> euh... <rire> pour avoir les. Non, ils font ça pour euh... <rire> <rire> non non non. <rire> on ouais, fait, hein, bah, ils tout de été de invité de pour euh... Euh... <rire> genre les gars, franchement PS5, PS6, en fait. Ce pas les jeux qui étaient fondamentalement meilleurs, par exemple… Oui, alors, le 5, non, meilleur ah, attends, jeu de foot attends. de l'histoire, non, non, non, non, il ouais. écoute. Tu peux ah pas dire ça, non. Qu'est-ce qui se passe non, mais non, non, non, là, je ne suis, suis pas d'accord. Mais il y en a beaucoup qui, qui préfèrent… Attends. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, un PES 2019, oh là là, atta... il est moins élaboré. PES 5, tu et... y maintenant, mais non, mais non. il est mieux que les derniers FIFA et tout, que tous les jeux récemment. Tu y rejoues même bah, maintenant, au niveau moi... gameplay, tu as des meilleures sensations, sincèrement. Pourquoi oui, pour moi, c'est faux. Par exemple, PES 19. Oh. PES... Oh. Attends, mais attendez, les oh gars, la parce qu'en en fait, vous avez, vous, on est des boomers. Vous avez l'aspect nostalgie qui vous monte à la tête. Respecte non, non, non, respect respect quand même non, notre non, invité. Non, <rire> moi, <rire> moi, ce, ce truc nostalgie, c'est l'excuse facile. Aujourd'hui, moi, je suis pour dire. que objectif. Moi On je suis d'accord pour dire qu'on a connu une belle époque même oui, en même en termes de films peut-être musique ce que tu veux jeux vidéo ouais. dès que tu dis ça on met ça sur le truc de la nostalgie je suis pas d'accord des fois je joue à des jeux un God of War maintenant ou je sais pas quoi je vais dire c'est un très bon jeu ouais, mais, mais la plupart ça, ça à frérot. As dit non que... la plupart oh, des oh, je jeux maintenant il y a moins de qualité Cyberpunk qui sort il est pas fini PES c'est de la merde les jeux on dit machin la plus il y a moins de qualité <rire> c'est du business <rire> oui, c'est du bon business bon il oui, bon y a oh, moins oui, de qualité avant avant PES vous président! PES sortait, il n'y avait pas besoin de mise à jour! Le gel ah. était parfait, terminé! Maintenant possible. ça sort, c'est pas fini. fini, il faut mille mises à bon, jour! bon les gars, c'est bon les gars, on va. Ah, non, ah, il il a coupé la caméra! <rire> ah, ah, c'est moi, c'est moi. Ah <rire> moi! Moi, moi j'encaisse avec grand plaisir ce que tu dis, je suis archi pas d'accord et je maintiendrai mon. Chacun, Chacun son avis! Oui. Chacun son avis frérot, moi je te dis juste que je suis désolé! Tu prends un PES 15, tu prends un PES 19 qui sont pour moi parmi les meilleurs PES ces dernières années! Les animations de malade, les difficultés en plus, il y a un skill gap aussi dans ces jeux, les modélisations, les possibilités. Moi, je suis désolé, les gars, on peut pas dire, on, on a ce délire, je de, peux nostalgie. Ouais, ce délire non, de nostalgie. Ce délire de nostalgie à chaque fois, gros, ouais, ps 5, 6, mais en fait, c'est ton délire. avis pour la Allez, Seb, Seb, ah, mets un après, peu oh, d'ordre là-dedans. Moi, je me dis, ah, bon, et je on l'arrête plus, moderne, les écoute. gars, les jeux modernes, ah. les jeux, je il s'est vénère. Non, pas du tout, au contraire, je kiffe moi justement qu'il y a un peu d'altercation. T'es bourré, <rire> t'es <met t> <rire> bourré. <rire> <rire> moi, je te dis juste que ah. je pense que moi, la nostalgie. Pour moi explique beaucoup cette fantaisie sur les PES 5-6. Moi je te dis oui, ça c'est mon PES préféré de tous les temps, mais c'est les sensations que j'ai ressenti, etc. Mais gros, un jeu en 2019 avec les moteurs modernes, avec toutes les façons, est-ce qu'ils ont en, font. Attends, pousse, pousse, en font. Je pas, Les amis, moi, pousse je bah, tout pas la, régie, la régie à l'oreille qui me dit que je dois rappeler qu'il y a un FIFA 22 à gagner. Euh, c'est pas bon en fait c'est juste à m'envoyer ça a donné ça. envie d'y jouer là voilà hein. ouais, ouais c'est vrai que là on a bien <rire> vendu le jeu donc euh, n'hésitez pas à participer euh, tapez mardi débat dans le chat et il y aura le tirage au sort hein. le giveaway est et, et du coup je donne la parole merci, à ouais. Ouais, trop merci. De... alors ouais. respectez invités on, on, va, on va trancher ah, une oui. chose euh, la nostalgie comme tu dis euh, mon cher idécoon n'empêche pas l'objectivité et je vais prendre un exemple flagrant euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on apprécie un film comme, je ne sais pas, Pulp Fiction Parce qu'on est no nostalgique Non, parce qu'il a des qualités intrinsèques. Exactement. Comme oui. c'est le cas pour PES 5, oui. en l'occurrence, parce qu'on citait ce jeu-là. Maintenant, euh, pourquoi tu dis, euh, tu, tu poses la question à Bruce, pourquoi il n'est pas resté sur PES 19 Parce que justement, il avait un gameplay qui pouvait s'apparenter, euh, on va dire, euh, à, à PES 5. Mais tout simplement parce que, Heureusement, on a évolué avec le temps, on a envie de ressentir ces sensations, etc. Mais on ne peut pas se contenter uniquement de ça. Moi, je suis un des gogols qui, qui, qui, qui, parmi lesquels on est resté sur PES à jouer contre vents et marées parce qu'on s'est contenté du gameplay je me suis pas contenté du gameplay par nostalgie moi j'en ai rien à cirer de dire et eh, moi je suis pro PES. et eh, moi je suis pro fifa moi je vais là où le jeu me fait kiffer. Un bon jeu, ouais. voilà. exactement j'allais sur pes ces dernières années parce que je me contentais de jouer en online en division et en versus mais parce qu'il n'y avait rien d'autre et parce que franchement le gameplay me faisait oublier l'interface digne d'un atari st de 1988 donc voilà, mais aujourd'hui, je comprends que les jeunes, ils ne peuvent pas. Ils ne ah peuvent pas. Et ils se disent, attends, euh, on a l'impression que c'est un Minitel. Ouais. ils n'ont même pas connu le Minitel. Donc le... euh, c'est normal. Donc aujourd'hui, c'est faux de dire qu'on aime plus quelque chose qui vient du passé, uniquement par nostalgie. Non, moi, ce qui attends, peut attends, être la nostalgie, c'est sur l'ambiance, sur la, la dans tout la sauce. ce qui va autour. Non, ne, soyons, mais... ne soyons pas, ne soyons non. pas aussi définitifs et soyons nuancés, faisons ça. Oh, l'autre, oh, c'est lui qui dit ça. ça que... hein. Non, mais les gars, vous me dites, ouais, oh, t'as dit, la nostalgie <rire> participe à cette explication. Ah, selon moi j'ai pas dit que nostalgie... Elle ah, se rattrape aux branches il n'y a rien à voir les oh. gars, vous direct <rire> dit, ouais non, je dis juste Donc nostalgie... réponds-moi pourquoi des jeunes aujourd'hui vont apprécier Pulp Fiction par exemple, c'est de la nostalgie Mais, que... Mais non, le jeu est... Mais je ne te dis pas que le jeu n'est pas bon, PES 5 par exemple, je oh bah n'ai pas dit qu'il n'est pas bon, c'est mon PES préféré, je te dis juste qu'il y a eu des améliorations exceptionnelles et qu'il y a eu des très bons trucs aujourd'hui, PES 5... Euh, tu me parles de PES 5 en, en 2021, c pour moi c'est inconcevable. Excuse-moi, mon euh, cher Inicou, tu sais, Bojack, qui va PES taper à la. 5. Et, et toc toc ouais. toc, toc Hugo Delia. Euh, spécial pour les ah. boomers. Ah ouais euh, ça, là, faut... si me mets, on en a perdu. tu me mets PES5 en téléchargement maintenant avec un mode online, je peux dire que je vais m'y buter. Ma mais c'est ta... surtout, c'est ce que j'allais ah. dire, au-delà de ça, Seb, tu remets un PES5, ah. euh, tu, euh, tu classes, refais... Jeu, mais non, cas mais cas là, tu... Mais ah bon. tu... Oui, mais... oui, mais ça, on parle d'un jeu qui date d'il y, a... y a longtemps. Tu reprends les bases du gameplay, tu fais une refonte un peu graphique en reprenant l'essence de PES5. 3 mois que là, là ouais, tu te dirais putain mais. Les joueurs de foot, ils ont une inertie comme en vrai. Oh, ils peuvent rater des passes. Oh, il faut, ouais, être bien, faut ouais, bien, bien positionner ouais. le corps. Mais oh, tu, tu te dirais, putain, c'est bizarre. Non, ça ressemble. C'est tout con, mais tu as l'impression d'avoir des, des joueurs de foot entre les mains et pas des mecs qui sont ouais. sur des patins à bah, glace voilà. et qui sont des gauches C'est dommage <rire> parce qu'aujourd'hui, on peut jouer à PES 6 Online. Il y avait un, y a un truc où tu peux ouais, jouer à Ouais, j'avais essayé, mais, sur... mais c'est vite ouais. fait. Ouais. Mais pas, pas PES ouais. 5, c'est dommage. Ouais, c'est vite fait, mais ouais, ça, c'est dommage. On aurait pu parler de plein de trucs. On aurait pu parler de plein de trucs encore bon on va passer à à... Est devenu pour moi trop exigeant tu vois ouais. mais non on n'est pas mais, est... mais alors c'est quoi c'est le nivellement par le bas mon cher écoute ouais. ah, ça veut dire quoi bah, demain on mange du caca mais ça <rire> va mais... pas parce, mais... parce que c <rire> le chocolat c'est devenu c'est surtout hein, les gars non, juste pour, juste pour, tu pour tu finir là-dessus faut vraiment ce qui est frustrant aujourd'hui c'est qu'avant on sait qu'il y avait pas autant de moyens mais les mecs étaient créatifs ils étaient ouais. ils savaient faire ah, leur ça c'est de a à z maintenant tu regardes dans les films tu regardes au cinéma ouais il y a des des effets spéciaux en tous les sens mais il y a beaucoup de films c'est de la merde les mecs ils balancent des effets spéciaux ou des graphismes que ce soit pour les jeux vidéo mais le boulot derrière il c'est zéro ou pas loin je suis désolé avant il y avait que c'est pour ça qu'on a plein de remakes il te faisait des trucs de ouf tu vois bah ouais, moi je vais parler d'un jeu on voit pas mais j'ai la statuette Last of Us 2 Last of Us 2, euh, qui est pour moi un chef-d'œuvre, ils ont bien fait de ne pas écouter la commu qui râlait au départ. Euh, par contre, là, ils n'ont pas du tout écouté la commu. Et le jeu, il est incroyable. Bon, après, euh, voilà, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie d'en parler. On va passer à la. <rire> c'est bien, bah ça tenait à. à te voilà, exactement, en fait, tu vois. Attends, Parce qu'après par toute cette haine, j'avais envie de parler d'amour. Non, il n'y a jamais de haine, au contraire. Moi, c'est pour On ça que ça sais À chaque fois, ils disent leur truc. C'est ça qui m'intéresse dans un débat. Mais juste par rapport au, au, au trop exigeant, je trouve qu'en fait. Le prisme toujours des réseaux sociaux, en fait, nous a matrixé Je te promets qu'il y avait des, des, des réseaux réseaux sociaux, non, quel rapport attends. avec les réseaux Mais laissez-moi finir. <rire> <c 'est> <rire> non, mais là, tu nous as pas pas Nous, ça nous a pas matrixé les réseaux, parce que nous, on donne notre. Je vais mettre un temps de parole. Mais je parle pas de vous, bro. Je te dis juste que parfois, le mec, il perd. Au lieu de se remettre en question, il va aller sur Twitter. Je de merde. Ouais, Ah oui, bah oui. Mais ça, c'est pour tout, en fait. Mais ça n'a rien oui, non, à voir avec l'exigence au final Ni avec les mais jeux, ben, le jeu d'exigence. Mais, mais oh là là, c'est incroyable ça incroyable Je ne vois pas trop là Non, les gars, ah, honnêtement, mais... le truc, c'est je disais, c'est par rapport à la thématique Non mais. de la trop exigeants Oui, ben bah, on ça a, a compris, c'est fait trois fois que tu le dis. C'est l'empire des blasés, des mecs qui vivent à la préhistoire pour certains, des mecs qui, au lieu de se remettre en question parfois, bah, incrimine l'environnement, etc. C'est vrai qu'il y a des défauts dans les jeux. et Je suis le premier à le dire à chaque fois. Mais les gars, il faut mettre un peu de retenue et un peu de, de pudeur, un peu de, de tranquillité. Imad, tu Alors, vois. Matt, t as, t as, t as été jusqu'au bout. Je n'ai toujours pas compris où tu voulais en dire. <rire> non, le relance. Euh... <rire> <Allez, rire> C'est terrible, ça. Bref. Les gars, <rire> moi, j'ai dit ce que j'avais Attends, Attends, on va, on, va, on, va, on va faire parler des, des, le chat maintenant. Pour la, la, euh, la troisième partie. Que parler, gros. Les questions. Ah! ah La voilà. musique, là. Là, le générique, ah, oui, il, il, avait, ah. il avait envie de venir. Et eh bah ben, maintenant. Konami les... a remis l'interface. Bon. <rire> Heureusement ouais. qu'on n'a pas l'interface de Konami. Et euh, eh bah ben, maintenant, voilà, on va réagir au... Au... Au... à ce qui se dit dans le chat, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants. Des fois, dans les chats, ça arrive. Euh... Il aurait tiré dessus gratuitement, là. C'est terrible. Eh ben, oh, <rire> ça <rire> Vous ne faites non, que couper on est... Iman. On est obligé. Ouais. On est obligé. Un frère, il a parlé pendant 47 ah. minutes. Mais euh... c'est vrai qu'on a toujours pas compris mérité, ce qui Tu sais que, non, je... Mais je mais que, que je crois que en... je vais y penser ce soir. J'ai toujours euh, pas compris où il en venir. On revoit le truc. Et tu ouais, je vais me là, le là, faire là, en replay. D'ailleurs, le replay, il est disponible, hein, les gars. Euh, <rire> le... Ah, le... ah, tiens, intéressant. Euh, S'il a ça qui dit, arrêtez. Je pense qu'il troll. Le meilleur jeu de foot, c'est le dernier sorti. Bah non, voilà. Il n'y a pas besoin Ouais, la preuve que non. Ah, tiens, intéressant. Tiens, bah Freeman, bah c'est un gars intelligent, c'est pour ça. Que pensez-vous de l'influence des créateurs de contenu qui préfèrent créer une Dream Team plutôt que de chercher le challenge? Bon après je... Bon Bruce, c'est pour toi ça, c'est toi le créateur de contenu. Allez, ouais bah... c'est une... une bonne question. Non, en fait, les créateurs de contenu, c'est des pack opening qu'ils veulent faire parce que tout simplement ça marche et c'est ce que les gens euh, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le plus sur YouTube ou sur Twitch, tu Exactement. fais pack opening et du coup, bah, les créateurs de contenu vont faire ça H24 parce qu'ils savent que ça marche. Toi. Après, moi, je cautionne pas ça. Moi, j'en fais un peu, mais très peu au final. Tu vois, comparé aux autres. Moi, j'ouvre surtout mes récompenses. Tu vois, j'avais des points au début que j'ai gardé de l'année dernière. Là, ça fait un mois et demi, de mois, j'ai mis zéro point FIFA. J'ai juste des points que j'avais en stock de l'année dernière terminé, j'ouvre mes récompenses, je fais les SBC, et c'est tout. Parce que moi, la vérité, c'est le gameplay qui m'intéresse aussi, de tester des joueurs, essayer de faire quand même des équipes sympas. Après, j'ai mes récompenses, ce qu'il faut ouvrir mes, mes petits packs, et puis voilà, il pas se passe ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. Donc les mecs, bah, on en revient euh, au business. Hein, la il y a des chose, mecs hein. qui font que après on ne critique pas. Que, ça que, que ça. ça, que ça, que le... ça, c'est le... Il y en a, bah, tu fais 80%, 90% de... Il y en a, c'est 80% ou 90% de pack opening pour 10% de gameplay. Euh, bah c'est sûr toi, que ça dans tes beaucoup... stats tu le vois dès que tu fais un pack opening c'est ce que le tu pack fais Pack plus opening, de plus. Oui. Bah, Et tu fais une vidéo pack opening ou même sur Twitch Je sais pas euh, quand tu back. ouvres des SBC icônes ou des machins Forcément les gens il y aura plus de monde qui vont venir uniquement pour les packs et pas pour toi Il y en a après ils regardent le pack et ils se cassent tu vois C'est les gens ils sont matrixés et c'est que ça tu vois Donc c'est si tu... dommage Si tu faisais comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure Si tu faisais comme les éditeurs qui suivent le plus grand nombre tu ferais que ça aussi et tu tu serais encore tu gagneras encore plus tu vois on dit que tu es un rat mais putain, tu pourrais gagner encore je plus en 10, franchement je suis à 90% <rire> je pense de gameplay et 10% de pack et même moins je pense je même à plus encore de gameplay Honnêtement, demain je fais 70% de pack opening, 30% de, de gameplay, je serais gagnant mais 100 fois. Bah 100 oui, fois. Ça, le truc. Mais après ça, je suis pas comme ça, tu vois. J'aime pas forcer sur des trucs pour forcer vis-à-vis -vis de la commu, vis-à-vis -vis des gens. Tu vois, c'est pas bien de, de les prendre pour ça entre guillemets, Est-ce que ça veut dire que je fais ça juste pour vous appâter et terminer. Tu vois, je me sers de vous que comme ça. Moi, je cautionne pas ça, qui est un peu de pack opening à la limite, c'est normal. Mais il s'agirait de doser, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y en a, ils s'en foutent, tu vois. Ils veulent faire des stats et voilà. Après, à la différence de, des jeux de foot, au moins, il euh, y a le choix. Les créateurs de contenu euh, sur YouTube, il y en a 5 millions, vous pouvez trouver euh, ceux qui vous correspondent. Moi, c'est l'avantage. Euh, tiens, le giveaway a été euh, tiré, c'est... Euh... Joanno Bengus, bah, bravo à toi, t'as gagné un beau FIFA, j'espère que tu vas oh, c'est Ruano qui a gagné Ruano. Oh là, là C'est ce un t Oh, t oh t là un t je t le crois, ce rat. Ah Ça va, connais ça bien, va partir il... sur le bon coin, ça Je le connais bien, non, mais c'est qui taffe, euh, notamment avec moi, sur les émissions, tout ça. Ah ouais de... oh, on dira pas que tout est truqué, les gars Oh, c'est honte <rire> qui est là, oh, ce rat ah il a bien participé t'inquiète il l'a mis le hashtag mardi ah, débat incroyable. il était là ah il était là j'ai vu mais après tu en as en as parlé tout à l'heure euh, tu as dit est-ce que si ufl est bon euh, bruce tu, tu serais prêt à stopper fifa Ah, en fait je peux pas parler tant que je vois le tant que je vois pas le jeu mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure l'un n'empêche pas l'autre tu vois je peux continuer peut-être fifa si j'y trouve d'une certaine manière un peu de kiff et jouer à l'autre. Et si jamais, bah, à l'autre jeu, au final, je ne prends que du plaisir sur l'autre jeu, oui, il peut m'arriver un jour de stopper FIFA. Hein. Si vraiment il y a un concurrent et que j'adore, quitte peut-être même à faire un peu moins de stats ou ce que tu veux, sincèrement, si le plaisir est là et que le jeu est incroyable, c'est une certitude. La preuve à l'époque, de toute façon, je suis passé de... Bon, je streamais pas ou ce que tu veux, mais à l'époque, si tu me disais que j'allais lâcher FIFA pour... Euh, j'allais lâcher PES pour FIFA, mais je t'aurais dit, t'es un malade mental. Tu vois, c'était inconcevable pour nous à l'époque. Et au final, bah, on a tout switché parce qu'il y avait un jeu qui était meilleur. Donc, euh, ne jamais dire jamais dans le sens où à l'époque, euh, personne n'y croyait à ça. Et au final, ça s'est fait. Quoi. Je pense que UFL, s'ils si entendent ça, les mecs, euh, tu vois, <rire> si Bruce stream sur leur jeu, euh, je pense qu'ils seraient contents. Tu vois. Et si c'est un on bon jeu, hein. j'y jouerais quoi qu'il arrive, c'est sûr. Parce qu'on euh, ne va pas se mentir avec euh, les chiffres, Seb, un mec comme Bruce, euh, forcément, euh, UFL, en commençant dans leur jeu de foot, ils vont avoir envie que des mecs comme ça euh, streament dessus. Mais après, il n'y a pas de mystère. Il y a évidemment... Euh, moi, je ne suis pas créateur de contenu sur euh, ce type de, de, de jeu, etc. Mais évidemment que ça participe aussi euh, à euh, le, le bon euh, fonctionnement en termes de vente et commerciabilité du jeu. Euh, si le jeu est bon, ça va attirer des, des, des gens, évidemment. Après, il faut le faire connaître, il faut l'amplifier, etc. Si Bruce se met à jouer à UFL parce que le jeu est bon... Bah, il y aura des répercussions parce que euh, c'est une référence dans, dans son domaine. C'est normal. Mais maintenant, euh, quelle va être la part de FIFA dans tout ça Est-ce qu'au final, les gens vont réussir mmh. Parce qu'être bon, ça ne sera pas suffisant. On l'a dit, il va falloir aussi eh attirer oui. des gens qui sont attirés par autre chose que le gameplay, la simulation, etc. Là, il Et s'attaque à un colosse. Après... Oui, mais après, encore une fois, qui aurait parié sur le fait que FIFA... Euh, prennent la place de PES il y a, y, a, y a 15 ans c'est à un moment donné et surtout euh, que là il y, y a les histoires avec la FIFA euh, où apparemment, oui, ils ne se mettent pas d'accord ça ça va rebattre vraiment les cartes parce que s'il y a tout et tout derrière et que tu perds ah, toutes les oui. licences les joueurs et tout là pour le coup ça peut changer on n'a pas, mal, a pas là, parlé d'ailleurs de la rumeur comme quoi euh, FIFA c'est plus qu'une rumeur hein. Peu... ouais mais il y a l'autre rumeur qui dit que sûrement FIFA partirait aussi sur un free to play avec son mode fut tu vois, ça aussi. En fait, il... oui, il ils n'ont plus mais... aucune licence c'est qu'en en face, as un... en as certains qui font un bon jeu, qui ont toutes les licences, qu'ils peuvent utiliser tous les joueurs. Si, Là, ils auront coup, la euh... licence. Ils auront la licence FIF Pro, je pense. Ouais. Euh, juste plus le, connu, nous, juste euh... plus le nom. C'est juste plus le nom. Voilà. Voilà. Je crois que c'est euh... un peu plus compliqué Donc... que ça. Hein, ah ouais, ouais. Ouais, Et En fait, ils auront la licence FIFA Pro, ce qui... qui correspond à un certain nombre d'équipes, comme PES en fait. PES avait la licence FIFA Pro euh, plus fait... certaines licences en exclusivité, comme la Juve. Euh, en l'occurrence, euh, mais euh, plus euh, plus plein de choses en fait. Donc, ils perdraient plein plein plein plein plein d'équipes. Surtout que maintenant, on est dans une banalisation au, euh, au naming individuel, c'est-à-dire que les gens, les clubs gèrent leurs propres droits individuellement, ouais, ce qui avant était par euh, championnat, etc. Donc, euh, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais il est, il, on va pas se mentir, si FIFA perd le nom FIFA, ça va avoir un, un impact négatif. Oui. Là, parce que maintenant, c'est ouais. un nom commun, en fait, FIFA. Un... Pour les, bah, tous les bah, jeunes, oui. tu, tu dis FIFA, c'est quoi Ils te disent c'est un jeu de foot. Ils vont pas te dire euh, c'est bah, euh, bah, la fédération, fédération internationale. Bah, voilà. bah, oui. bah, messieurs, le ce live, ce mardi débat touche à sa fin. Euh, la petite tradition, c'est que vous allez chacun avoir votre petit mot à dire euh, et vu qu'ils t'a parlé beaucoup, bah, c'est toi qui non, va commencer. c'est sur la que j'ai parlé beaucoup, désolé. Mais non, bah, non, ouais. moi, un... par, par, par rapport à la thématique, bah, j'ai bien aimé discuter ça avec Seb et Brou. Je suis super content qu'ils aient accepté l'invitation et je suis super content d'avoir fait l'émission avec eux parce que vraiment, j'ai kiffé. J'aime bien moi les thèmes où c'est sujet à débat, où on peut vraiment discuter. Et euh, voilà, je voulais remercier déjà Seb et Bruce. Merci au chat, merci à tous. C'était, moi, perso, tout ce qui est, tout ce qui est discussion, construction d'idées, etc., c'est ce que je préfère. Et, et voilà, c'est un de mes débats préférés, tout simplement. Bon, Seb euh, bah, Écoutez, euh, non, moi, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Je n'ai pas vu le temps passer et euh, un petit peu en ce moment… Euh, euh, toutes mes apparitions live, etc., pour euh, des raisons euh, qui me sont propres. Et euh, bah, franchement, ça m'a fait plaisir. J'ai passé un bon moment. Big up euh, le chat. Euh, merci pour tous les mots gentils. Et puis, euh, non, c'est cool d'avoir ce genre de débat. Et encore une fois, j'espère que euh, bah, ça peut aussi amener à la réflexion. Parce que malgré tout, sans aucune. Voilà. Des gens comme nous, on a aussi une expérience euh, du jeu de foot qui est diverse sur euh, mmh. plein de moments différents. Donc, euh, c'est bien aussi de pouvoir en parler. Et je, suis, je me dis qu'en vrai, il euh, n'y a pas euh, les boomers contre les pas-boomers. Euh, on, mm. on, on peut réussir à avoir un jeu de foot qui fasse cohabiter tout le monde. Et euh, j'espère qu'on l'aura bientôt. Si c'est FIFA, tant mieux. Hein. Tant mieux si hein. c'est pas FIFA, bah c'est pas grave. Hein. Après tout, on Donc, a euh, signé on a, avec en rien. Tout cas, ouais, exactement. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de, de faire ça avec vous. les. Bah, Bruce Merci à toi. Bah, tout a été dit, du coup c'est dur de passer après vous. Merci les gars, c'était très cool encore une fois. Et voilà, bon, chacun son avis, même si on n'est pas toujours d'accord. Moi aussi j'ai kiffé à ma manière parce que au moins ça permet de débattre entre vieux. Parce que forcément on a un petit peu de recul avec les anciens jeux et puis bah, les nouveaux jeux, ce qu'on a un peu, un peu de vécu maintenant. Et puis voilà, en espérant qu'à l'avenir on ait pourquoi pas le choix entre deux, trois jeux de foot, et comme ça chacun peut-être y trouvera son compte. Au final, c'est peut-être ça le plus important, mais c'est vrai. Ouais, Aujourd'hui, ouais. malheureusement, on n'a pas 36 000 solutions. Donc, euh, donc voilà. Bah moi, bon bah déjà, euh, merci, merci. Qui aurait cru, euh, en février 2019, on faisait un petit débat sur ma chaîne YouTube avec Hidekun, euh, avec d'autres copains. Qui aurait cru que euh, quelques années après, on serait sur la chaîne de L'AS Monaco avec Seb et euh, bah, Bruce, c'est incroyable. Merci vraiment euh, d'avoir accepté, les, les amis. Euh, Seb, tu sais ce que je pense de toi. Je te l'ai déjà dit en privé, mais tu es un de mes Merci. modèles euh, dans l'animation. Ouais, et tout. Trop gentil. Et Bruce, euh, bah, voilà, le gout sur euh, YouTube et des tranquille. jeux de foot. Je Merci beaucoup. On se retrouve bah, tous les mardis soir ici, 19h, 20h30. La fin de saison arrive très vite. Je ne suis pas sûr qu'on mmh. arrive à faire mieux en, en termes d'invités, mais on va faire en tout cas des débats toujours aussi passionnants. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Ciao. Oh,